C'est chité. Ok t'es prêt Oui yeah, je suis prêt. Let's go Yo l'équipe, ça dit quoi le chat Ça dit quoi les gars Est-ce que vous allez bien Toujours en retard les, les gars je suis en retard de 1 minute. Ouais vous abusez là. 1 minute, en vrai vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Les amis, euh, voici l'invité Mystère. Bon je l'espoil dans le titre. Mais ah on tu m'as spoilé avec Amaru, ouais je t'ai spoilé dans le titre au oh, calme <rire> J'ai mis, on, on s'affronte sur les jeux de notre enfance <rire> Ok ok ok Ça va ou quoi les refs, vous allez bien Ça dit quoi Attendez je vais faire une petite souris Insta quand même, on va prévenir les gens qu'on est en live Bam, mec sur Insta j'ai rien prévenu du tout Les gens savent même pas que t'es là, j'ai rien dit Ils vont savoir maintenant Ils vont savoir maintenant t'es prêt Ouais je suis prêt Bah ba bah les gars ouais, On est avec Amaru, on est en live, c'est parti, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est maintenant Je continue pour nous rejoindre, let's go Oh là là, c'est beau. Hein. Ça dit quoi le chat Vous allez bien Et toi, c'est ton premier live euh, YouTube De toute ma vie. C'est toute ma vie, mec. Mec, c'est ton premier live YouTube. C'est que maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. Même, même passer sur le live de quelqu'un, je l'ai jamais fait. Sur YouTube Jamais. Bah ouais, parce qu'en vrai, il y a que moi, Inox. Hein. Oui. Il y a d'autres gens, oh, mais, mais oui. je connais pas trop en vrai. Bah, les peut-être 2-3 personnes que j'ai vu live sur YouTube parce qu'elles étaient ban. Bonne Twitch. Ah, c'est un peu. Euh... <rire> Ah oui je vois C'est un peu le lac de secours quoi Aïe <rire> ah, Yo yeah, yeah. yo yo yo yo Et euh, T'inquiète tu vas voir le chat Tu vas t'habituer Parce que je sais pas si t'as l'habitude Les gars Amaru il m'a dit direct Il m'a dit euh mais euh, le chat, il euh, y a des vrais messages <rire> En fait, je, je me Mais, suis dit, imagine de leur poser une question et il y a que des Michous je t'aime <rire> Non parce que c'est vrai que gros, le chat Youtube a trop une mauvaise réputation Oui Alors que je trouve ça va que ça va Ok Moi par okay, exemple, okay. toutes les fois que j'ai live sur Twitch, et eh ben en fait, c'était pire sur Twitch parce que les gens savaient que c'était un de mes rares live Twitch et du coup okay. euh, leur seul but c'était de foutre le bordel. Et bah en fait moi j'ai jamais vu de méchanceté sur les live YouTube mais je voyais que des messages hors sujet tu vois. Ouais, mmh. je Les gars pouvaient parler de ce qu'ils voulaient et les messages étaient je t'adore mec, je t'aime trop, j'adore ce que tu fais, il trop bien ce jeu, change de jeu. Tu sais, des gens on dirait je suis pas de la conversation. Ouais, c'est vrai, il y en a. Ouais, Ouais tu peux moins avoir des discussions philosophiques on va dire quoi. Ça veut dire aujourd'hui il faut que vous soyez réactifs les frères. Parce qu'on a questions. Les gars, des questions. là il faut que vous soyez réactifs. Il y, y aura des trucs à gagner, il y aura des trucs à gagner dans le chat. Les amis, je vous mets dans le contexte, aujourd'hui on se retrouve pour un petit live sponsorisé tout simplement par McDo. Ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. McDo nous ont fait confiance. Donc là, mec, en vrai, ça fait trop plaisir. Faut pas, pas les décevoir. Gros, je mange McDo euh, pas tous les jours mais quasiment. Ouais, <rire> tout le temps en plus, et, là, et là, il y a McDo qui nous, qui nous suit sur un live. Je suis trop content. Et justement, ils ont fait appel à nous Pourquoi Pour parler du lancement de la gamme royale. Je sais pas si vous avez suivi les, les gars, mais en gros, euh, pour vous expliquer Il y a les burgers, il euh, y a Royal Deluxe, Royal Cheese, Royal Bacon Et ben les gars, ils étaient pas dans les McDo depuis 2019 Depuis 2019, les burgers ils étaient plus dans les McDo ouais, Et là ans. ils les ont ressortis Ça fait 3 ans En plus je m'en souviens parce ah que Ah mais genre, maintenant ça fait 3 ans, oui, c'est Moi le, le Deluxe c'est que je prenais tout le temps quand j'étais petit Ah ouais Ouais ouais En fait moi quand il y a pas de salade dans un burger, je suis pas trop fan tu vois ah oui, ouais. Et du coup, il y en avait, je trop refait. Du coup, j'ai Ok. Ça. Moi, en vrai, royalties fort, hein. Royal ouais, ouais, Cheese oui. fort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous, c'est quoi le chat Vous kiffez lequel Mais en vrai, euh, ouais, ils sont revenus depuis le 1er février. Donc là, là, tu vas au McDo. Ce soir, tu veux te faire un kiff, tu vas au McDo. Il y a les burgers Royal. Enfin, il y a la gamme Royale en gros. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ils sont trop gentils, ils disent tous bonjour. Yo, ouais, ils disent ouais. tous bonjour. J'avoue, ils sont tous là. Yo yo yo yo, coucou. Enfin depuis le temps. Mais hey, tu sais que les gens sont méga hypants. Les gens sont... Apparemment, apparemment, il y a même sur Twitter, il y a des groupes un peu en mode... Euh... Des comptes fans. Ouais, il y a des fans fans de, des, des burgers uh, Royal Deluxe. Deluxe, Deluxe. C'est ça, c'est Royal Deluxe fan. <rire> Je suis sûr, il y a des édits sur TikTok. <rire> Entre deux burgers qui s'embrassent et tout. Ils mettent de la musique. <rire> Imagine. Non, mais ouais, apparemment, apparemment carrément, il y a des groupes sur Twitter en mode euh, remettez-le les burgers Royal Deluxe direct. En vrai, j'avoue que le Deluxe, il est d'art sa mère. Mais en vrai, les gars, sachez que, par contre, on va se mettre d'accord. Tu manges pas McDo comme ça, il faut quand même, faut le mériter Faut le mériter, moi pour moi Tu veux manger un petit burger comme ça, faut que tu le mérites, faut faire un petit truc avant Ah je vois ce que tu veux dire, en mode un accomplissement quand Voilà. Es, quand t'es fier de toi, tu as fait un truc, tu as envie de te... Voilà, genre te récompenser Genre t'as vu tu t'es mis des objectifs dans la journée, oui, tu vois. les as tous terminés Tu te fais plaisir Oui je vois, c'est comme une heure d'ordinateur tu vois, tu te dis bon dès que j'ai fini mes devoirs je fais de l'ordi bah gros, oui voilà. Ouais, je vois que tu dire. après l'effort, le réconfort ha Et c'est pour ça, marouche, je sais pas si tu le vois, mais... On en a On en a Mec, ça nous attend pour après, hein. Mec, ça sent ah, trop bon. Oh je confirme, Ça <rire> je sent confirme. trop bon, ça sent trop bon. mais on, on mangera ça après, on mangera ça après. Okay. Mais euh, si on fait un bon live, je te filerai peut-être un burger Je veux euh... bah je veux le jeu de je Deluxe. Je veux le Deluxe Putain en vrai je j'aurais bien aimer la l'avoir Ok je prends le cheese en vrai ça va ça va ça va ça va Aïe aïe aïe aïe aïe Double cheese bacon ça a rien à voir frérot C'est un autre burger là un autre burger. <rire> Je veux un Deluxe bacon cheese Il a pas suivi Aïe aïe aïe Sinon t'en prends deux ah, tu les mélanges Ouais, euh, tu sais que moi des fois je me dis ça. Hein. Bah oui, obligé, on a tous fait ça, je tu pense. Tu t'en crées un nouveau. T'enlèves le pain, tu mets deux steaks, deux trucs et tu refermes après. T'as un gros burger. Hein. En vrai, ça c'est une dinguerie. Mais en général, ils sont un peu moins bons, mais on fait genre. Bah en fait, ils sont plus gros. Du coup, et puis vu que tu l'as fait, t'es en mode ouais. c'est ma création, <rire> ouais, c tu vois. T'es en mode c'est une dinguerie, <rire> c'est une dinguerie. Alors qu'en vrai, le Royal Deluxe, t'as vu, il est déjà trop bien. Mais du coup, les gars, euh, aujourd'hui, on va pour fêter ça. Je... Ah mais si j'ai capté Mais j'ai capté parce qu'à la base j'avais pas trop capté En gros... <rire> Mec t'es talentueux hein En vrai t'es chaud En vrai t'es chaud, tu fais tout le live comme ça Vas-y Ok Tu disais t'as capté quoi Ouais j'ai capté parce que du coup McDo pour fêter ça Ils nous ont demandé de jouer à des petits jeux rétro Un peu les jeux de notre enfance Et du coup j'ai capté pourquoi Parce que les burgers, la gamme royale, elle a pas été là depuis très longtemps Hum... c'est logique. J'avais pas capté. J'avais vraiment pas capté. T'avais pas non, vraiment vraiment. Moi non, plus <rire> Je viens de capter à l'instant. En fait, je viens de capter là. Là, je viens d'expliquer aux gens et du coup, je viens de capter. Donc, euh, les gars, on va jouer un peu aux jeux de notre enfance. Je sais pas si on a joué au même jeu quand on était petit. Mais euh, j'ai préparé Trois petits jeux. Ok. Je pense que euh, ça va être marrant. Ok. Je pense que ça va je être fais marrant. Confiance. Je, te fais ça être marrant. Euh, je te préviens, c'est pas des jeux euh, tarlés ouf. Hein. C'est pas. Euh, c'est quoi, c'est vraiment les petits jeux qu'il y avait sur les euh, petites consoles quand on était petits Ouais, c'est ça, c'est des jeux rétro un peu. Ok, ok, ok. C'est des jeux rétro, c'est des jeux rétro. Okay. Vous êtes prêts ou pas le chat Let's go Gros, il y a trop de cœurs, Mais hey, les gens ils t'aiment trop. Il hein. y a tellement de. Ouais, Amaru Oh, y a Amaru. Des fois je vois mais Elsa, je convois avec Elias. Parce qu'Elias c'est mon prénom. Et ah, ça se ressemble de fou. Mec, Elsa, mais c'est un calvaire. Pourquoi Les gens me parlent que d'Elsa. Dès que je lance un live, et, et là je te rejoins un peu sur les gens parlent de trucs qui n'ont rien à voir. Oui, bah Parce oui. Parce que je lance un live et tout, je pose une question. Ça va avec Elsa <rire> C'est comment Alors Il que ça n'a rien news. à voir. T'es mal, allez-vous, Elsa C'est quoi le rapport C'est quoi le rapport, les gars Oh Les gars, on est là pour manger des burgers en fait. Vous <rire> <'étonnez pas> <rire> voilà, vous n'avez pas capté là. Vous n'avez pas capté. Euh, on lance le premier jeu Vas-y, c'est Vas quoi C'est quoi Tu nous spoil ou pas Ok, je vais te spoiler direct, frérot. Je pense que t'es pas prêt. Je pense que t'es pas prêt. Normalement, j'ai préparé. Oh là là, c'est pas mal. On a le chat qui est là. Est-ce que t'es prêt, frérot Je suis prêt. Non, me dis pas que c'est ça. Tu connais Bah oui. Tu bah oui. En vrai, moi, c'est un, des... un des vrais jeux de mon enfance. Hein. Mais euh, frère, j'allais au CDI en cours. J'allais au CDI pour jouer à ça. Ah ouais bah oui j Jure t'avais joué à ça au CDI Bah y'avait que ça au CDI hein Bah attends tu, mais... tu fais quoi au CDI Après Non mais après moi je jouais à ça j'avais 5 ans en vrai. Ouais. Bah oh, Donc c... moi quand j'ai l'époque du CDI, euh, ça y est, il commençait à aller mais Oui mais nous y'avait des. Eh y y euh... le chat qui connaît ce jeu oh, Mais là c'est un vrai jeu de l'époque hein. Là moi c'est vraiment joué à ça quand j'avais 3 ans. Oui je vois. Mais attends mais t'avais des vrais jeux au CDI, t'avais quoi C'est impossible, t'as pas de vrais jeux au CDI. Mais <rire> non mais en vrai il y avait rien Bah oui il avait avait... que ça moi je jouais à Mais attends mais il y avait ça installé sur le PC Mais c'est sur tous les PC installés je crois ça hein. Ah ouais à l'époque ouais je crois que tu l'avais <rire> de base hein. Mais et moi je me rappelle gros je jouais à ça Les gars en gros pour vous expliquer un peu le jeu c'est un jeu de flipper c'est une reconstitution de flipper mais en jeu vidéo Oui c'est ça Et euh, moi je joue à ça frère sur mon ordinateur Tu sais les gros ordinateurs comme ça là Oui en... on dirait des boîtes Genre il est <rire> grave épais <rire> le bail Le <rire> truc il est méga épais on dirait une grosse boîte Mec je jouais à ça quand j'étais dessus je pense j'avais 4 ans Ils étaient incassables ces ordinateurs Mais en vrai c'était trop bien hein. C'était ouais. trop bien euh, Du coup je te filme On fait quoi On fait euh... on Je sais plus comment on joue frère Barre d'espace je pense non, F3 tout résume, il y a juste à lire oh, nickel Oh, attends, faut voir le son, il du ils ouais, ont du son, le son ou pas, pas Le chat, vous avez le son du jeu Est-ce que t'es prêt Et là, c'est barre d'espace On fait quoi Attends, on note le score de chat oh. Et genre, c'est celui, ouais, celui qui a le meilleur score Ouais, c'est celui qui a le meilleur score Vas-y, t'as oh. Attends, là, c'est game de... Merde, comment on fait Allez. Ouais, c'est peut a et a et B. Ok, de toute façon, ça, tout seul, mais... Mec, j'y arrive pas à... C'est pas avec les clics Comment je fais C'était pas en clavier anglais Essayez avec euh, Q Après j'ai fait 79 000 Sinon on le fait en random hein, En mode où on lance la balle et on voit ça <rire> Vas-y, vas-y essaye <rire> Essaye euh, Donc t'as fait 79 500 Ok Les gars dites nous si le si son du jeu est trop fort okay, ou quoi ok, que ce soit là quand on fait la barre d'espace on voit que ça marche déjà Donc ouais. le, le clavier il marche Vas-y j'en voir, on va voir hein <rire> T'avais 80 000 toi Ah 20, ça, ça Ah oui, merde. Ah bah t'es fini. Moi ouais, t'es fini. <rire> ah bah mais en plus vrai, que plus, <rire> plus, plus, plus, plus que toi. Non, mais non, c'est de la triche. Moi je vois que j'ai plus que toi. Non, mais frère, t'as fait 10 000 en vrai. Ok, le chat qui a gagné. C'est les flèches. Le son du jeu est trop fort. Ah merde. Attends, attends. On va baisser ça tout de suite, les gars. En plus, le son du jeu, c'est pas, euh, <rire> pas un son incroyable. Je hein. <rire> vais pas te mentir. Mais attends, mais pour de vrai, comment on active les trucs C'est pas Nino sur la musique du jeu. Attends j'ai lancé son exprès Euh Les flèches les flèches ça marche pas ça marche pas Mais attends il a aucune touche qui marche Mais Pitié de nous Ah, ils disent A et apparemment F et K mais gros je te jure j'ai testé tout FK A Oh les mecs du chat qui ont 50 ans là Pitié. Non mais en vrai j'ai appelé mon frère Mon frère il sait chez le jeu avant Oh Oh non j'ai quitté ah, J'ai oublié que échappe ça a quitté oh, T'as pas sauvegardé On a fait tout ça pour rien <rire> ça va on, a pas on a pas non plus fait des trucs de ouf hein. Ah toi t'avais des options Ah merde peut-être dans les attends. options Game Select player Oh on Comment peut faire... oh, mettre Ok Ok Vas-y continue option player control Nickel Nickel, Nickel. Ah donc c'est Left flipper Z Ride right Flipper e. Okay. Z e, Z et E Z E c'est bon Et ça, ça c'est quoi On s'en fout ça Ouais ouais Ouais je pense qu'on s'en fout Left table, ah Je sais pas <rire> <rire> Vas-y attends je vais mettre S et D Vas-y A, E, S, D Z, E, S, D Z, E, S, D Voilà, ok, okay. Et du coup là normalement Option full screen dis-moi que ça marche Attends, je lance et on va voir, normalement ça devrait marcher Attends mais il a pas de balle Ah mais ah okay. oui F3, dis moi que ça marche Oh ça marche Let's go, let's go, let's go, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon On peut jouer, ok t'es prêt ou pas Tu commences ou je commence Vas-y commence, commence Ok je commence T'as vu quand l'ordi de la prof il buggait Ouais Et qu'il fallait qu'un élève il aille l'aider ah, <rire> C'était <c> toi <rire> <temps>, ça <rire> ouais, c'est ça Mais gros, en vrai je te jure que ça m'arrivait Ah ouais vraiment, Est-ce est que, est que toi des fois tu changeais euh, l'écran de sens Oui tu faisais, Mec, tu faisais CTRL ALT FLECH, je crois. Ouais, ouais, et, un et vrai ça. Et ça faisait péter un câble à l'écran. Ouais, je me <rire> Et l'écran il était à l'envers et tu faisais Monsieur, je comprends pas. Et ça, t'as déjà appuyé 5 fois ici là Non. Ça fait trrrr. T'as jamais fait T'es mort Ah. Non, je crois que ça marche pas. Ça marche plus. Fais voir. Ça a été patch. A l'époque ça marchait quand t'as appuyé 5 but... fois, ça faisait Ah, ouais, <rire> mais toi tu vivais vraiment dans une autre époque. Hein. Ah non, c'est CPC là hein. Ah ouais ah, Attends, mais fais voir. Ah tu mec. veux quitter le jeu? Non, quitte pas le jeu, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, <rire> je c'est bon, c'est bon. <rire> Pour une fois là. Ok, t'es prêt ou pas? Vas-y. Je commence. Allez, c'est parti. Ah oui, j'entends. Oh, mec. Oh! Mais, oh. mais hey, en vrai, c'est daf comme jeu quand j'y pense. pense. Mais... T'as pas... La... pas les moyens de t'acheter un flipper, t'achètes ça. La bande son est incroyable. Oh non, t'es pas, pas, pas mort. Oh, je suis chaud. Mais c'est horrible quand la balle elle va dans le petit truc à gauche parce que du coup tu peux rien faire Ouais mais ça te rapporte des points je pense Ah ouais Ouais plus tu tapes des trucs plus ça te rapporte des points Et je crois qu'à l'ancienne ce qui rapportait le plus de points c'était euh... T'as vu les trois boules en haut là Ouais les... les... Ouais je crois que ça ça rapporte des points Oh je me suis fait avoir J'ai eu un crash bonus player de c'est toi okay, C'est à, bon. à toi frérot C'est à toi J'ai pas vu j'avais combien de points mais euh, tu dois faire mieux C'est quoi les touches A et E euh, Z et E Ouais Fais voir Ah oui ok carré et essaye euh. Essaye S et D. Oh. Je sais pas ce que ça. Hein Ça a lancé ta boule, ça a lancé ta boule. Non mais ça marche pas <rire> Qu'est-ce que ça a fait Tu m'as bloqué Tu m'as verrouillé <rire> Non mais tu m'as verrouillé Refais S et D Mais tu m'as verrouillé Mais non mais wesh l'anti-jeu Verrouiller le clavier Ah mais passé. ça remarche T'es sérieux toi <rire> Je <rire> suis trop content, mec. Je <rire> suis trop content. Mais pourquoi J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ou alors, alors j'ai pris un malus qui te verrouille ton clavier, peut-être. Non, peut-être t'as lancé la boule, mais d'une manière différente qui faisait que t'avais plus le droit de faire ça. Oh, attends, quoi les trucs ils sont devenus verts là, là, là, en gros, les points ils sont doublés. Oh, ouh Mec, j'suis en train de me mettre trop bien. Ah, ouais, non, mais d'accord. Et t'as vu là T'as vu, là il y a deux points jaunes. Et là il y en a un troisième, il est, il est pas illuminé Mais comment je fais frère Elle vient en plein milieu Elle vient en plein milieu Vas-y, laisse, je vais, te montrer, je vais te montrer maintenant que t'as réparé tu vois, mon. toi point. ça remarche Oui, c'est bon, ça remarche. Ok. Là. Oh la la la la. T'as 100 000, hein. Mec, là je suis à 100 000, hein. T'as vu les trois les les trucs là T'as vu là, ça devient jaune. Quand t'as les trois. 3... Tu as fait tilt le flipper. Ah, en fait, t'as bougé le flipper oh. et tu l'as cassé. Non, mais wesh ouais, je... Attends mais t'es le pire joueur <rire> T'es le pire joueur <rire> en Les gars fait... je vous joue il a fait exprès En fait, SCD, C'est un move de joueur pro Pour C'est en mode, tu bouges le flipper T'as vu quand tu fais du flipper en vrai tu peux bouger le flipper Oui, tu... oui, Et okay. ça influe un peu sur la balle Ouais. Et du coup SCD, ça bouge le flipper. Vas-y fais. Sauf que du coup Ah ouais Des fois ça me fait, regarde là ça me dit Attention, en mode tu peux le faire bugger Et toi tu l'as fait bugger parce que t'as la spammer mais attends, mais mec, je, sais pas, je sais pas si tu troll ou pas. Non, je te jure. Vraiment. C'est le chat qui vient de le dire. Ok. Regarde tu veux que je le bloque Vas-y. Non, non, le bloque blo pas, plus, mais juste. Là en plus, des... si je lâche la barre espace, la boule la part. <rire> juste juste déplace-le un peu pour voir si ça fait bouger la balle ou pas. Wa Warning, low fuel. Ils disent t'as plus d'essence. Comment ça. Je te jure, ils ont dit t'as plus d'essence. <rire> <rire> <rire> ok, pas les. Merde, attends, je suis en train de trop faire bouger le truc. Oh là là, les points, les points. Mais toi, ça rebondit trop. J'ai eu peur Attends mais je rêve ou j'ai tiré pas fort du tout Oh, Mec là je me mets Gucci hein T'as vu Là t'en as ah, plus qu'un et, et là il faut celui du milieu là Et ça, ça fait quoi si j'ai les 3 euh, Il change oh, quoi, de couleur les, les trucs Tain. Et, et il double les points en gros Attends mais t'es chaud toi en flipper oh je, sais... oh je suis allé où Mais wesh oh. ouais, je... Attends mais j'ai trop de chance <rire> Oh non, je les ai tous éteints. Ok oh. oh dommage, ça a fallu rentrer dedans Je trouve que t'abuses de la chance un peu quand même. Non mec, c'est le talent. Hein. Voilà, t'as vu, tu parles. <rire> t'as vu, tu parles, vu, tu parles. Euh... Attends, c'est encore à moi, c'est encore à moi. Pliant ouais. 1. C'est possible que t'aies gagné une boule. Je sais pas si j'ai possible. Ouais, je crois que j'ai gagné une boule. Ouais, t'es trop fort en boule toi. Hein? T'as flipper. Ah ouais. ouais. Oh, lui est d'accord mais ouais Let's go Et je crois que ça devient rouge après si t'avais les trois encore Ah ouais oh, Attends je vais les avoir <rire> hein. Mec je suis tellement bien en point Tu sais que c'est abusé hein Mais toi ça se voit que t'as vraiment séché le jeu parce que tu te rappelles de tout Mais y avait que ça mec Mais moi je jouais ouais. à ça, j'étais petit mais tu sais je jouais deux minutes quoi et ça me lassait Dire que maintenant les petits de notre génération ils vont sur Tiktok Mais ils ont joué des de fous hein Vous avez, ouais <rire> c'est vrai Mais ils ont pas connu ça le visage chance, <rire> Non en vrai c'est trop dard hein. oh, Mec je suis à 200 000 points Je vais regarder c'est comment le record du monde tu Non mais gros euh... Attends juste pour voir juste pour voir. Genre je vais faire le record du monde là euh... Comment ça s'appelle 3D Pinball oh Non mais attends elle est revenue trop vite Ah c'est à toi Mec je suis à 215 000 record. Je suis à 215 000 125 millions le record <rire> le mec il a passé Après, une en... semaine <rire> sur <sous> sa partie En <rire> vrai ouais, je suis à 200 000 Presque un million Ouais mais ça se trouve c'est avec une boule hein. Parce que nous on, on a mis plein de boules là Je sais pas si... Ah oui j'avoue Ça se trouve le recours il est comptabilisé En parlant de McDo j'ai croisé Dino au McDo Ah ouais Moi j'ai croisé... Euh... J'ai croisé... C'était soit Dooms soit Esprit Noir l'un des deux ah Dooms le rappeur Ouais au McDual Je croyais du Val que tu parlais de Dooms la youtubeuse Il oh, y, a... <rire> y a une différence là Non c'était ouais au McDo du Val d'Europe pour ceux qui connaissent Ah oh, tu parles là Ah ça avance tout seul Attends mais y a 288 000 Ouais c'est vrai ça Bah attends mais il y a une arnaque là T'as pris mes points Après le jeu il est vieux <rire> T'as pris mes points là Il <rire> y a eu un bug non Hop mais y'a des gens ils avaient croisé Kim Kardashian je crois euh, au McDo de, de Paris Je sais pas si t'as vu la photo elle était grave connue Il y avait je ah. crois, Kim Kardashian et Kanye West je crois au Drive non, Ah oui au... et c'est pas ils ont fait une plaque en or Je sais pas Non je crois qu'ils étaient sur la machine sur les bornes là Ah oui t'es sûr c'était au McDo je sais plus si c'était Ouais McDo. Je, crois, je crois que c'était Kim Kardashian au McDo Ah oui. Oh T'as gagné frère Player 2 Non mais je te jure que c'est un braquage. Non mais j'ai vraiment pas gagné. gagné. C'est impossible. C'est moi qui a gagné. Oh le frère. rageux. <rire> un... Comment ça j'ai comment ça. Ah non mais si regarde c'est toi qui a gagné. Ah mais non c'est moi qui ai gagné. Non <rire> c'est moi, moi regarde Player. 1 <rire> C'est encore, encore. <rire> <'est> encore moi. C'est pas lui. C'est encore moi. Attends c'est une blague. Ok t'es prêt. Ouais on en... fait une. Vas-y vas-y. Ok on a le temps, on a le temps. Parce qu'après il y a deux autres jeux. Hein. Euh, attends F2 Start New Game. Ok. Là, là c'est la vraie game. Vas-y. C'est la vraie game. Là on fait bien attention à qui est player 1, qui est player 2 et le gagnant, euh, le gagnant il a une victoire, il prend un burger. Ok. C'est bon. Ah oh, j'avoue, il y a trois burgers. Il y a trois jeux. Il y a trois jeux. C'est bon. À chaque, oh chaque chaque jeu on met un burger de côté. Vas-y. Donc là là on joue pour quel burger euh, Vas-y attends je le sors. Ou pas Ou on le sort à la fin Vas-y sors-le Sors-le Vas sors. sors Sors-le, sors-le Là on joue pour quel burger, Montre-le bah, Montre-le c'est le jeu où je suis le plus fort Tu veux quand même que c'est pas Royal écrit Denix bah, on joue pour celui-là du coup Au pire Ouais t'as pris au pif hein. Ouais c'est pas écrit T'as pris au pif Ah eh, mais attends Mais y... les frères il y en a 4 Ah si là c'est écrit On est trop bien Ça ça a l'air d'être le Royal Seeds Vas-y on joue pour celui-là Au pire <rire> vas-y on joue pour celui-là et on l'ouvrira après vas-y on joue pour ce burger ça mec en plus là il y a un gros steak je te jure ça c'est un cheese on voit, on voit, le, on voit le cheese il ouais, y a beaucoup de cheese mais je pense que ça peut être le royal de luxe t'es prêt ou pas ouais ok c'est bon on connaît les touches on connaît la musique ok je suis player 1 il y a un burger en jeu hein. t'es prêt vas-y tiens comment je charge le truc regardez la tête du trailer <rire> J'ai chargé au max C'est la tête d'un mec à a faim ça Hop là, 2000 points Oh je sais pas, je suis à 25 000 T'es mort, oh non Je suis à 25 000 Mec je suis déjà à 40 000 y a, y a hein. un bail d'essence, ils te disent quand tu fais ça tu remets de l'essence dans ton truc Je sais pas si ça rapporte beaucoup de Ah points. ouais Ouais ça, ça... ça rapporte le l'essence. <rire> C'est un flipper à <rire> <pour> essence C'est un à essence. Les gars vous êtes plus manuels ou automatiques sur le flipper <rire> Mais attends, mais là j'arrive pas à faire beaucoup de points, ça ricoche pas bien Tant que <rire> ouais, ça tombe pas d'ailleurs En vrai suis à 70 000 hein Et eh, je suis trop bien là Non mais allez, faut que ça rebondit, moi ça va me satisfait trop quand ça rebondit Je crois qu'un truc oh qui rapporte là les points Je suis passé à 140 000 hein Un truc qui rapporte là les points, c'est quand tu passes par là là Essaye de l'envoyer ici à toute vitesse, ah ouais. la elle rentre et elle fait ça ouais. Mais pourquoi tu me donnes les tricks Parce que je vais te battre de toute façon T'es sûr de toi <rire> Mec normalement c'est... <rire> oh j'ai eu chaud ouais, Normalement c'est toi le genre pro de ça hein Attends, il y a souri Ouais, je le gêne, je fais exprès Ah t'es un chien, <rire> putain, Mec, je suis à 200 000 Mais gros, je vais battre le record du monde, hein Je pense sincèrement que le record du monde a été fait sur plusieurs jours Genre, ils faisaient pause, ils partaient manger, ils partaient dormir et ah, tout Ah ouais, tu crois Ouais, vraiment Mais est-ce qu'on peut faire pause, non Euh... Oui, <rire> je pense <rire> Si tu fais pause, le jeu, il a plus d'essence Attends, crois, mais là... <rire> si tu... non, regarde, il te dit t'as fait le plein, là Ah ouais Ouais, ils t'ont dit t'as refuel Attends, là, je, je re, -re Mais t'aimes trop passer ici Ouais Allez, j'ai refait le plein <rire> Mais putain, mais en fait... Bah, ils te, a... il te disent que t'as un plein restant, là oh, Mec, j'ai à 700 000 <rire> Attends, <rire> Ouais, là, ils te disent t'as plus de plein Ah si Ah si Vu que t'as fait trois pleins, ils t'ont donné 500 000 de bonus oh Mais wesh ouais, oh, ouais. <rire> Attends, mais j'ai la technique la de labouchitée, mec Faut faire que des pleins et là il te dit si t'en fais 8, t'as un bonus de baiser je pense. J'ai la meilleure technique du jeu. Mais attends mais oh oh non let's go Oh je suis chaud Mais attends mais là je suis trop fort par contre hein Tu que là la partie elle va durer une semaine hein. C'est 125 millions le record Oh attends c'est chaud parce que je suis même pas un million ouais. Faut que je fasse 125 fois ça En vrai c'est faisable hein <rire> En vrai c'est faisable Parce que t'as as plusieurs boules hein Crois... <rires> mais un, un... mais, regarde, regarde, non mais regarde regarde. Non mais ça, on s'en déconne c'est qui ce mec Mais attends gros je suis un monstre Y'a un burger en jeu Demain y'a une équipe esport sport de flipper elle veut te signer Tu fais quoi <rire> non. <rire> non je sais pas. <rire> mec imagine, si je sors une vidéo YouTube, je, je deviens joueur ici <rire> <rire> <rire> Mais en vrai je pense que tu peux pêcher aux des meufs. Être... Ah des meufs je pense que tu peux pêcher des bikers. Mec, t'as vu, vu sur les routes des États-Unis oh ouais, des bikers avec des vestes en cuir. Ils jouent à ça toute la journée. Ah ouais, tu crois Ouais, je pense. Boif de la bière. Mec, j'ai un million. Mais par contre, ça commence à devenir long. <rire> ça commence à devenir un peu ennuyeux. Et par contre, depuis tout à l'heure, je fais plein. Vive, <rire> vive, vive. En vrai j'ai hâte de voir Ubi plein Mais hé en vrai, en vrai c'est un peu addictif Ils ont fait exprès je pense Oh, j'ai refait un plein Et Je dois faire combien de plein là encore Euh, 3 et te disent, je crois Level 2 Recommendation J'ai refait un plein Mais attends mais <rire> Mais tu vas jamais, ah <rire> si, ah non je jamais... Il va jamais perdre <rire> Oh Oh let's go mais, qui, ce mec mais mec je suis à 1 600 000 Hop là, on refait un petit plein. Mais le pire c'est que je vais avoir des boules bonus, non Ah y'a un, un truc qui se passe au milieu, t'es en train de charger un truc là, regarde ici. T'as ah, vu Oui j'avoue. Je sais pas ce que t'es en train de charger. Oh, mais NON Ça y est, ça y est, t'as saigné le jeu déjà là. NON Mec j'ai envie de pleurer Oh les gars j'ai envie il de est pleurer trop je suis fort. dégoûté Mec là je te dis bonne chance hein. Et là le burger je, je sais qu'il est pour moi Tranquille j'ai pas dit mon dernier mot Tu vas voir où est-ce que la faim peut conduire un homme <rire> Oh c'est beau ce que t'as dit Reste déterminé <rire> T'as 3000 points oh. Ok Bah là t'as 10 000 points Donc il faut que tu fasses 100 fois ça Oh, calme. Non parce que ça, il y a des bonus après, t'inquiète. Ouais c'est vrai c'est vrai après ça, ça monte plus vite. Par contre euh, mon gameplay il va moins vite que le tien. Hein. <rire> oh t'as remis de l'essence aussi. Et une copie il fait la technique de l'essence. Moi je vais aller à droite là. T'as vu où je t'ai dit là Là il y a le, le panneau blanc. Oh. Ouais. Où à droite. Là là là là. Non j'ai raté. Là là. Ici là. Ah ok. Oh. Mais je crois que ça c'est oh. si <rire> Bon on passe d'une partie à 30 000 à 1 700 000 Let's go Je suis mort à 30 000 moi Ouais je crois Ok Non mais les gars je vous jure qu'il est vraiment fort c'est pas une blague <rire> En fait tu sais pas mais gros depuis que McDo il me parle du live je me suis entraîné <rire> T'as mis combien dans le jeu <rire> Imagine tu mets de l'argent dans le jeu Ça sert à quoi de, de mettre skin, de l'argent Des skins de boules, peut-être <rire> Oh mec, il serait trop stylé un skin Oh bon oh, Quoi Je suis allé où là Attends, oh, ça me fait trop peur par contre Vas-y, hé Tu sais que tu vas me donner un flashback Quoi Je crois qu'il y a moyen d'avoir deux boules en même temps Ah ouais Je crois mais je suis pas sûr oh, J'aimerais trop Les rugs du chat qui ont joué à ce jeu, est-ce qu'il y a moyen d'avoir deux boules en même temps ou pas <rire> Toi, t'en as qu'une de boule? <rire> ouais, j'ai qu'une. <rire> On est trop chiant. On <rire> est Je te dis si. Euh, si... Mais bon, depuis tout à l'heure, je fais le plein gratuitement là. Oh! Ok, let's go. Du coup, hey, j'ai envie de te narguer. J'ai envie d'aller à l'endroit où tu voulais aller. Mais j'en ai marre, je vais tout le temps ici. Après, en vrai, ça marche bien. Ça donne des points. En vrai Oh t'es mort Oh non là, je pouvais rien là, là, faire. faire Je pouvais rien faire Là, là tu pouvais strictement je crois, rien oui. faire Même 3 boules Trois boules c'est le multi ball Attends mais les gens connaissent trop le jeu <rire> Ça me choque Comment ça les gars vous connaissez <rire> le jeu C'est ton multi Sur le flipper Les gars dites-moi, dites-moi comment on fait pour avoir plein de boules Deux flippers Non mais après gros t'as du mal à en gérer une, calme-toi. mais justement, tu vois, je pense que. Oh oh Ok, tranquille Mais hey, je pense que si tu connais bien tous les bonus Il y a moyen de vraiment travailler le jeu Mais je pense que là, là où tu l'as mis ça doit valoir points ça Ah ouais Ouais Parce que t'as vu il y a plein d'endroits avec des portes Il y a des endroits avec des petits trucs jaunes qui montent et qui descendent quand tu les tapes Genre là là tu viens de faire un truc mais on sait pas c'est quoi exactement Ça je suis sûr ça donne masse points Oh, 20 000 points j'en prends te Oh Quoi <rire> Mais quoi Mais toi quand elles vont là-bas elles reviennent C'est à ce moment-là je crois qu'il faut que tu bouges le flipper Ah peut-être ouais Mais faut être vraiment trop fort mec hein Faut être vraiment trop fort Oh mec attends, objectif les 2 millions là Tu le bouges des fois ou pas le flipper toi Non, jamais Non jamais. Euh, c'est vraiment trop fort Mais gros tu me demandes ça comme si c'était vraiment un mec chaud Ah là t'as pas joué là Là Oh ah Redeploy Ah mais oui encore c'est ton tour Ça, ça, ça va pas compter non, mais le jeu est de ton côté. Mais... <rire> les gars, je ne comprends pas. C'est ça quand tu mets de l'argent dans le jeu. Hein. Je ne comprends pas. T'as un code créateur sur <rire> <rire> Imagine, t'as un code créateur. Oh, ok. Mec, je suis à 2 millions Je suis à 2 millions Les gars, code créateur euh, Michou Croods, en prend des pinballs Space Cadet. <rire> Déjà, juste le nom du jeu est trop long. <rire> Oh non mais vas-y frère <rire> Ok la remontada, ma dernière boule Mec imagine là tu lui fais une remontada Je mais pleure. Si jamais il y a 3 boules, il y a moyen. Mais je sais pas comment elle les débloque en fait, je ne sais pas comment elle les débloque. Les gars, pitié le chat, aidez-moi. Comment on fait Oh Hyperspace ouais. bonus oh. oh. C'est quoi Hyperspace bonus Je sais pas mais je me souviens qu'il fallait la mettre là-bas moi. <rire> Toi t'as réussi frère Non, non! Oh, les Jackpot! Go. Jackpot! Attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Putain, tu commences à me faire flipper là? Hein 400 oh 000 hein! Ok, ça veut dire que je peux pas retourner là-bas. Toi t'as 2 millions non? Ouais, j'ai à 2 millions. En vrai, y'a moyen hein! Ouais, y a moyen, mais faut vraiment que t'aies de la chance. Allez, moi, d'accord. En vrai, pour l'instant, je sais. Plus. Si tu tapes les 1 million, je vais commencer à stresser. Quoi? c'est quoi ça? <rire> ça me tue quand tu joues en direct. Non, et... non, non! Oh, T'es okay. complètement perdu quand tu joues Ok Mec je tape des trucs je ne sais pas <rire> Non oh Let's go Game on! Bam, Bam Waouh Oh mais, oh, mais t'as explosé, <rire> explosé le score 2 millions j'ai explosé Par contre c'est Dark, ça garde les scores d'avant Michou Magnifique Après t'as quand même fait deuxième Ouais. T'as quand même battu euh, nos scores de la première manche Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Mec je vais pouvoir découvrir mon petit burger hein. Bah bon appétit Ça sent comment il sent bon Ça sent le cheddar as pas... Mais attends, est-ce qu'on est qu ouvre tout à la fin et on voit ce qu'on a gagné <rire> Ou je l'ouvre maintenant Le chat On voit ce qu'on a gagné à la fin Ah en mode opening Je suis chaud, je suis chaud T'es chaud, ok, les gars on ouvrira tout à la fin, on fera un opening de burger, savoir qui a gagné quoi Team X-Dragon merci pour tes 5 dollars canadiens, voilà les gars, victoire, victoire, c'est la victoire pour Mishmish Let's go T'as même des coréens Comment ça j'ai des ah ouais j'avoue Big up à tous les coréens du chat qui nous <rire> suivent, c'est incroyable Ouvre, maintenant la fin, la fin, la fin, ok ok vous êtes chaud pour la fin ah C'est un peu moitié-moitié, mais on a, on a décidé, on a décidé, on a décidé Ok, frérot, on va passer à un deuxième jeu On va passer à un deuxième jeu régale moi qu'est-ce t'as pris <rire> Qu'est-ce t'as pris Alors là, on a un jeu Le, le titre est mensonger C'est pas un jeu de mon enfance Et je pense que c'est pas un jeu de ton enfance non plus Attends, je te mets le jeu j'ai je peur Je te mets le jeu, t'es prêt Les gars, tenez-vous prêts, hein Là, il y a un jeu qui arrive. Oh, me dis pas que c'est ça, je viens de voir sur ton bureau. Attends, là, je... <rire> on dirait un logiciel de hack. J'avoue. attends. Oh, putain, on peut même pas mettre en plein écran, frérot. Les gars, c'est pas grave si on joue comme ça pour vous. Je vous jure, on peut pas mettre en plein écran. On est obligé de jouer comme ça. Ça va Ça va comme ça ou pas Attends En vrai si tu fais ALT tu peux euh, crop la fenêtre Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Si je fais ALT Genre dans OBS, va dans OBS Ah pas bête Ah oui t'es chaud C'est PC jeu je crois Ouais Ah mais en fait le problème c'est que la fenêtre elle est méga zoomée Attendez les gars, attendez Ah oui c'est bon, c'est bon on a, on, a, on a solutionné le problème En dessous aussi du coup non Ouais je vais en dessous si c'est moche Hop là Incroyable Magnifique, Incroyable. les gars, je sais pas si vous avez reconnu le jeu Mais là, là on est sur un vrai jeu rétro Mec, je pense que c'est un des premiers jeux vidéo qui est sorti dans le monde, non Oui, bah je crois que c'est le premier Je crois je... que c'est le premier Il y a moyen, soit ça, soit Tetris Non, je pense c'est plus vieux que Tetris encore Les gars, on va jouer à... Je sais même pas si vous connaissez On va jouer à Pong Pong c'est un bien meilleur nom que Flipper 3D Space Cadet. <rire> c'est ouais. beaucoup. Mieux. 3D Flipper Space Cadet. 3D Flipper Space Cadet. <rire> Là, on va jouer à 3D <rire> Flipper Space Pong. <rire> non, juste <rire> Pong. Juste Pong. T'es vrai ou pas Comment je joue Un two player game. Alors, je crois en gros, toi, c'est plus et moins pour monter et descendre. Ok. Et moi, c'est les flèches. Ok. Est-ce que t'es prêt Vas-y. Est-ce que t'es prêt game de, game de chauffe. Game, game de chauffe. Game de chauffe Après, faut savoir que moi, j'ai fait mmh. du ping-pong encore. De quoi J'ai fait 7 ans de ping-pong. Donc je suis vraiment vrai je suis exceptionnel au ping-pong. <rire> donc là, là, tu vas me rouler dessus. Oh non, je compte un fait 7 ans de ping-pong. Attends, attends, c'est technique là. Déjà, technique, déjà, déjà dans le flipper, j'avais une petite carrière. Bon, j'ai refusé les 3 opportunités aux Etats-Unis. Ah ouais Ouais, ça m'avait bien. T'avais euh, ouais. l'occasion d'être joueur pro. Ouais, bon, bah, on m'a proposé euh, G4b. <rire> en <tant que> team. <rire> attends, je raconte. Oh non, mais là, c'est horrible ce que tu viens de faire. C'est trop long. Attends, bon, c'est hyper dur après et, et je, je crois qu'à chaque fois que tu tapes la balle, ça accélère. Ah ouais Ouais, ok <rire> Attends c'est trop facile Mais on va réussir à se mettre des points Et que, comment on gagne euh, je sais pas si on a des vies par contre ou si c'est en one shot Bah non parce qu'il y a écrit 0-0 Oui c'est vrai peut-être c'est en 5 <rire> oh. Attends là ça devient un peu dur là Ouf. Non mais aussi frère t'as fait 7 ans de ping-pong Ouais mais jamais je perds. Hein. <rire> Attends je vais essayer de mettre de l'effet un peu <rire> Mais une... oh quoi Mais bon, vas-y Let's go T'as tenté un effet, t'as pas dû. T'as trop faim en fait. Ah ouais là, elle est beaucoup plus euh, beaucoup plus lente la balle. Après là, t'as vu c'est la game de chauffe. Je, je dévoile pas, je dévoile pas tout. Oh, c'est bon j'ai réussi, j'ai réussi. <rire> oh non ça c'est horrible. Attends faut que je recadre parce que moi mon côté on voit pas très bien. Ah oui. Non. Bon on fait un deuxième point de chauffe et après tu recadres et on passe à la game Ouais ah, vas-y que... que... <rire> Mais hey, mec gros avant les gens ils jouaient à ça Après, après ça te laisse un temps de taper un croc dans le burger oh. Vas-y tu recadres Vas-y je recadre <rire> Oh lolo. Mais par contre frère J'arrive pas à me dire qu'avant les gens ils jouaient à ce jeu là Ils s'amusaient En fait il est en fait, Je pense qu'il peut devenir addictif Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas Fortnite, quoi Putain, je suis en train de te la mettre, la 4-2 Reduie un peu encore, je pense, non la, la fenêtre tu Ouais, vois ça, ça, ouais Reduie un tout petit peu Attendez, les gars Ouais, nickel Ah, mais en fait, ok Bam Attends, mais même Putain, par, mais même par hasard, tu me fumes <rire> C'est quoi ce mais, bon Non, mais en fait, la balle, elle vient toujours de mon côté, comme je mets des points ah oui Ah oui Du coup je suis en train de t'exploser. Ah mais là elle est à moi là. Ah là je vais perdre. Mais c'est une oh blague. C'est une blague, mais d'accord. <rire> attends, j'ai pas dit mon dernier mot. <rire> <rire> NON Oh l'enfoir Comment on mais... fait Fais voir. Fais oh. R. Mais attends, mais comment on met fin à la game Tu crois que la game elle va s'arrêter un moment non Je sais pas ça Attends bien, sans... j'essaye de te mettre le plus de points possible. Pour voir quand Je sais pas c'est en combien. Peut-être en 15 Les gars vous pensez que ça se termine à quel moment La version sur internet est mieux, ah ouais En fait je crois que ça s'arrête jamais Y'a moyen Je pense que ça s'arrête quand on envie hein. Et maintenant j'ai envie d'aller à 9999999 ici pour voir euh, quand y'a plus de place qu'est-ce que ça va oh, Ça être trop long non Bah oui non on a pas le temps Ouais <rire> non, on a pas trop le temps. long On vient un jour, faire un live 12 heures Où tu regardes tu penses en 12 h c'est bon ou pas <rire> Tu je regarde ça pendant 12 heures <rire> Tu penses que pendant 12 h ça, ça passe 12 heures peut-être ça fait... Parce que a... là 99 c'est déjà un peu long. 12 heures Donc... Je pense qu'il y a 800-800 peut-être. 980. Non c'est trop long, non non non c'est impossible. <rire> c'est trop long. Ok, on relance, on relance, on relance. Comment oh. on relance en vrai On repart, on repart. Ah ok. Est-ce que... T... Attends settings. Oh. oh On va jouer en full HD non, attends, je vais peut-être tout niquer, non Des graphismes de fou Je pense que je vais tout niquer en... Ah, apparemment, il y a le son Oh, change la couleur, change la couleur Mono. Quoi Ah, tu peux mettre en Oh, il y, y a la vitesse de la balle oh. Let's go oh, <rire> C'est quoi, c'est 12 Oh Ok. T'es prêt ou pas Je suis prêt. Attends, c'est encore une game de shop, hein. Vas-y. Parce que là, on a changé la vitesse de la balle, j'ai hâte de voir. Oh ah, mais du coup, les gens. Oh, wesh! Mais attends, mais du coup, les gens, ils voient plus. Pourquoi ils voient plus? Parce que c'est ah oui merde en trop grand. Attends, attends. c'est bon, on, on connaît la vitesse maintenant. Ok, on va laisser en petit. Tu veux qu'on joue vitesse 12? On joue vitesse 6? Vas-y, vitesse 6. Attends, viens, on met vitesse 1. Mais on a joué en vitesse 1 tout à l'heure. Non, c'était 3, je crois. Ah ouais? Fais voir. Ah non. Ah oh ouais, c'est vraiment long, j'avoue. Ouais, si si je pense. si c'est bien. Ok, ok. Donc là, là c'est le vrai match. Là, c'est le vrai match. C'est ouais. le premier à combien À 10. Premier à 10, moi ça me va. Le chat, ça vous va Ah, mais j'ai quitté le jeu. Oh, t'as pas sauvegardé encore. <rire> le boss et tout. Trop... <rire> Par contre, avant, <rire> c'était trop facile de quitter les jeux. appuyé sur échappe. Oui, c'est vrai. Euh, du coup, settings. Bah, ah non, c'était deux là Bah Je me souviens quand j'étais petit, je jouais à un jeu. C'était. Euh... Tu sais, les vieux jeux sur CD là. C'était Casper, le fantôme. Ouais. Et le bouton échappe, il marchait pas quand tu voulais quitter le jeu. Et j'étais tellement petit que j'étais persuadé que j'étais prisonnier du jeu. Et j'avais peur. Genre, c'était une maison avec des fantômes. Et quand je faisais échappe, j'arrivais pas à quitter. Et je pensais que <rire> j'étais prisonnier <rire> jeu. <rire> Je dois tout brider. Ouais, ordiner. je dois tirer le jeu, sinon je, je vais avoir un fantôme, tu vois. J'étais en mode, je, je suis mort. Ah ouais Ouais, vraiment. <rire> Mais bon fallait appeler tes parents. Mais ouais. Mais Papa, je... ma mère m'aurait pris pour un con tu vois. Ouais c'est vrai, mon fils il est con. Ok, t'es vrai ou pas Je suis carré, je suis carré. Oh là là, les gars c'est le grand match. Faites vos pronostics dans le chat. Le premier à combien à 10 À 10. Ok, t'es prêt Vas-y, c'est parti. Le premier à 10 il prend le burger. Ah j'avoue, le premier à 10 gagne. Attends, je prends pif. il bif. Oh. Il, il a l'air plus gros. Ah mais il y a encore beaucoup de cheese. Hein. Celui-là ça m'a l'air d'être un cheese aussi en vrai Oui, celui-là c'est sûr c'est un cheese Mais attends, il y a que des cheese Mais en fait... Après t'as être du cheese dans tous les burgers ah. aussi Oui, je crois <rire> Mais je sais pas... Ah Non, non, celui-là... Il euh, y a du... Il y a, y, a, y a de la salade Ok, c'est un deluxe celui-là Je pense c'est mon préféré Et ça quand on met lui en jeu Vas-y, c'est mon préféré Après peut-être que je me trompe hein En vrai c'est dur de voir Ok On met ce burger en jeu qui, je pense, est mais, un deluxe Mais ils parie tous sur toi vous allez bah voir ouais. Vous croyez pas en moi Vous allez voir. Allez les gars Mec je vais te la mettre. Les gars j'ai fait du ping-pong en club, vous comprenez pas J'avoue que t'as fait 7 ans de ping-pong. Ok, c'est parti. Mais moi il y a un burger en jeu. Vas-y. C'est parti. T'as fait des sports en club toi 2 euh, ans de foot j'ai fait. Es... Essaye pas de me déconcentrer. T'étais chaud au foot <rire> <rire> Non, pas trop. <rire> Oh, oh non! Mais wesh! Ah, ah t'es mauvais! <rire> je le jure, c'était dedans! Les 7 ans de ping-pong, en vrai, tu l'as touché, hein! Oh oh oh! Hop là, les fées, Tu t'y attendais pas! Vas-y, bah tiens, regarde! <rire> oh non! Et, le pire, c'est qu'en vrai, c'est horrible! Merci Tartox pour tes 10€! Euros. Il a dit, je parie sur Amaru! Let's oh go! Oh, wesh, non, non, non, non, non, j'accepte pas! Let's go! <rire> la clim, la... en... oh <rire> <rire> T'as trop le seul en fait je tente des effets mais... Non, mais ah ça, ça, ça se voit qu'il y a des erreurs de codage en fait <rire> Oh celui-là Mais en fait les effets c'est stylé mais c'est dangereux Mais comme sur le vrai ping-pong hein. T'as as eu les maths en terminale Les maths Ouais T'avais pas bah, un ouais. gars dans ta classe qui codait des jeux comme ça sur la calculatrice Euh non T'avais ça toi Ouais il y avait un gars dans ma classe ah, ouais. qui Il codait des, des jeux mais sur la calculatrice Mais en J'étais en ES moi Ah bah pareil Voilà ah, les ouais, meilleurs pas. Ah non, moi frérot, ça faisait rien dans la classe. Hein. T'étais bon en SES Euh, ouais, en vrai, ouais. Tu sais que j'étais trop mauvais. Hein. Ah ouais Ah, j'ai jamais eu plus de ça. Mais quand t'es en c'est <rire> Oh non, mais t'es un chien. Mais comment tu fais pour faire ça Euh, faut la taper du bout. Oh, je l'ai réussi. Oh là, t'es dans la merde. Tu vas voir comment c'est trop dur à arrêter. C'est trop, ouais, trop dur après le C'est trop dur. Ok, 4-2. Les gars, j'ai l'avantage, hein. Mec, il a sûrement ton burger préféré en jeu, frérot. Attends, mais moi, je garde mon ulti pour la fin. <rire> tu gardes quoi <rire> J'avoue que là, le jeu, il y a deux touches. Oh, oh là là, est-ce que, mettre... est que je vais lui mettre le chat Est-ce que je vais lui mettre... Jamais, jamais, jamais. Je suis trop serein, là. <rire> oh, t'es trop nul. Donc, les 7 ans de ping-pong m'auront servi à ça, hein. euh... Oh là là. Moi, je suis sûr, si on joue à un jeu comme ça, simulation de foot, je te, je te Mais qu'est-ce que ça leur a coûté de faire une balle ronde Pourquoi une balle carrée non mais sans déconner, ouais, vrai. les reufs je n'y arrive pas, vraiment je n'y arrive pas les frères C'est vrai, pour une balle carré En vrai a que des carrés hein Peut-être y avait plus de pixels si c'était rond Ah mais oui, mais oui un rond c'est beaucoup plus de pixels Bah oui, c'est une question de pixels T'es trop malin <rire> Oh la la, mec 6-2 par contre c'est de la charnin. Oh la la 7-2 frérot Mec c'est une leçon tout à l'heure, je te mets 2 millions, là je te mets 7-2. <rire> J'ai des, des, des problèmes psychomoteurs, je te promets. Je te jure que tu m'en remets pas un. Hein. Non, par contre, je t'en remets un. Non, non, non. Par, par contre, je t'en remets un. Donc là, ton objectif, c'est même plus gagner. C'est perdre Non, je pense 3. que je peux remonter. Ah ouais Ouais, vraiment. Toi, tu crois trop en hein, les remontades. Hein. Attends, mais là, j'arrive pas à mettre des faits. Oh vas-y, j'essaie voilà. de mettre un effet, je T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète Je suis mauvais, je suis oui. mauvais L'erreur, vous allez voir Je pense vraiment que je peux remonter 0 van Oh là, t'es foutu Ah non, je me suis raté Oh celui-là, il va être oh. compliqué En fait... La... <rire> <rire> <rire> tu t'es fait manger On vend en 11, on vend Comment ça, on va en 11 On va en 11 parce qu'en gros, là-bas, elle s'est lancée trop vite <rire> <rire> Mec, tu t'es fait manger sur un coup nul Comment ça, on va en 11 Bah, le dernier point, il a pas compté, je regardais pas. Si, si, si, ah as, Mais t'as bien vu, que je te arrête, regardais Arrête, arrête, arrête, arrête mais je te non, regardais, t'as bien non, non, vu non, non, non, il a compté, le chat, il a compté, le dernier point. Il y, la, il, y la VAR, te, il y a la var, je te regardais. Bah, de toute façon, vas-y, on va en 11, c'est pas grave. Voilà <rire> Et en plus, c'est humiliant quand tu perds parce que y a une seconde où tu vois la balle. Oui, t'es en mode. Ah Oui, c'est bah, ouais, la, hein. <rire> la var. Moi, je suis je je joue en vitesse 12. Vas-y Tu penses que tu me la mets en vitesse 12 Ouais y'a moyen Du coup celui-là il compte est bas Si il compte, t'as gagné okay. mais Mais on fait une petite... Mais hé, en vrai tu sais quoi y'a 4 burgers Mais en met un en jeu Vas-y Vas-y vas-y en en Bah jeu. mon préféré avec la salade Bah non c'était lui Quoi <rire> Là c'est lui, lui je pense que c'est un cheese hein. Ok Parce que je vois je vois pas mal de fromage Après on, on verra hein, ça veut rien dire mais... Euh ok vitesse 12 T'es prêt Ouais Mec il y a encore un burger Là en tu jeu. vas péter un câble On premier à 10 encore Vas-y Non on premier à 11, 11. Vas-y 11 On reste sur 11 okay. Mais là ça va aller vite je pense hein. C'est parti Oh putain oh, Attends mais mec ça fait mal aux yeux Frère, <rire> Ça c'est trop grave par contre hein. trop... <rire> voilà. oh, C'est trop dur <rire> oh, mais... oh non ça c'est inarr... C'est inarrêtable <rire> La balle va plus vite que mon pion Oh, t'es mort <rire> Ok j'ai capté comment vous faire pour win Comment Ma Non mais ça touche <rire> Mais ça touche <rire> ah Non Oh t'es foutu oh, Ok t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud Let's non, go Oh mec, je t'écrase hein A chaque fois tu mets deux points et après c'est la débandade <rire> T'as es esquivé la balle. <rire> oh non 6-3 c'est faisable, c'est faisable Ouf. Eh hey, attends, oh c'est 3, Non, gros t'es vraiment mauvais hein. <rire> Mais tu joues aux jeux vidéo des fois Je joue, en ce moment je joue à Fortnite <rire> Parce que là il y a deux touches et t'arrives pas à jouer Tu joues quoi en ce moment toi <rire> Moi en ce moment c'est que, mec Clash Royale hein. Ah oui c'est vrai Ouaaaah j'ai trop le teuf C'était inarrêtable bullshit, bullshit, bullshit, bullshit, bullshit, bullshit, bullshit, bullshit Ok, ça ça rentre ça Oh voilà. là, t'es mort, Voilà, c'est impossible Voilà, <rire> non. Mec, si j'arrive à arrêter ça, je suis trop fort. Jamais de la vie. Oh! Je jure, que tu cheat Les gars, je le jure, il cheat. <rire> non, mais en fait, faut que tu calcules avec le rebond. Ok, euh... dernier point. Es... Oh, balle balle de, match. de match. Non. Ok, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Oh non. Okay, oh mec. le mais attends, c'est une blague. Non, ah mais <rire> non, mais non, mais non. Wesh, les pions, ils jouent tout seul. Let's go! Double. Mais attends, mes frères, j'ai trois burgers! En fait, c'était ça ma strat. Je lui laisse gagner tous les burgers. Comme ça, vu qu'il a plus faim à la fin, il est obligé de me les donner. Ce que j'ai gagné pour l'instant! Non, mes frères, c'est trop, c'est trop. Faut que t'en gagnes un. Ouais, faut que j'en gagne un. Il en reste plus qu'un. Hein. En plus, dites-vous, les refs de base, on avait un gage. On l'a retiré <rire> Ah ouais à la base il y avait un gage <rire> Mais du coup là bah Mais gros heureusement pour toi qu'il n'y a pas de gage mmh. hein. Mais là de toute façon ton gage ça va être que tu vas pas manger Ah bah super Mais à chaque... En fait j'ai capté à chaque fois que tu m'invites sur la gamme, truc que je Le but de la gamme royale c'est tu, tu, tu fais une victoire au quotidien Tu te dis putain là j'ai mérité un burger Ouais pas de victoire pas de burger <rire> Là tu mérites pas <rire> T'as remarqué qu'à chaque fois que tu m'invites je perds un truc <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. <rire> Après, la vidéo euh, gage extrême, t'avais été deuxième en vrai Oui, mais bon, toujours derrière toi En vrai, t'es chaud hein. Mec, je te mets 33-14 Même l'algorithme, il, il, il, il, il te bat là, là, je te bats, là Là, je remonte <rire> La balle, elle vient tout le temps Attends, de mon mais côté quoi Ah, mais c'est pour ça, depuis le début, tu gagnes en fait <rire> Non Si, mais ouais. si, as rien à mais, voir. mais forcément, t'as l'engage mais non C'est toi qui as l'engagement Mais non, regarde Parce que c'est toi qui peux tirer... Oui, mais en gros, toi, tu peux pas perdre au premier round alors que moi, je peux <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais, c'est vrai <rire> J'avoue que c'était... Mais attends, mais du coup, c'est grave pas équitable Bah non D'ailleurs, regarde, on le voit, on le voit au score que tu domines Ah bah ouais. Ah, on a capté On a capté C'est toujours Michou qui sert Ok. Je suis prêt à remettre un burger en jeu. On change de place Je sais pas lequel, et on change de place. Vas-y. J'ai remis un burger en jeu Ah vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir Non mais pour moi c'est pas ça Quelle vitesse 12 Vas-y, et c'est comment qu'on joue là C'est flèche du haut, flèche du bas Ok, et tu joues avec la main gauche ou la main droite toi tu euh, moi je jouais main gauche, bah, je suis gaucher Ah ouais toi c'est galère Vas-y c'est bon. c'est bon, c'est bon Ok t'es prêt C'est bon Ah c'est mieux Arrête arrête arrête ah, c arrête Ah c'est tellement arrête mieux Ah faire... oh, c'est mieux Quoi Ah oh, mais ok c'est traître C'est pas pareil hein Ah oh, c'est trop traître Attends mais c'est horrible en fait ta place Putain vente là je dois travailler deux fois plus en vrai j'avoue je dis la vérité Non oh, mais alors frérot Tranquille Tranquille C'est méchant là ce que je te fais Attends, je vais comme ça tout à l'heure je joue à deux mains, là je joue à une main. Peut-être ça va être mieux. Oh, oh arrête ça, très très ça. Mec arrête ça, ça c'est une, une frappe Ça c'est une frappe, et hein Quoi voilà, Mais c'était <rire> même pas au Aïe Mais attends, mais gros, les deux points que j'ai perdus, c'est à l'engagement Ah mais ouais, en vrai, c'est vrai que c'est horrible. Oh non Non oh, vu oh non C'est trop traître <rire> Non Mais gros, tu mets que des points comme ça en fait faut que je reste au milieu à chaque engagement A chaque fois faut venir se replacer J'ai la strat Tu sais que je traverse vraiment le jeu hein. <rire> Tu vas t'entraîner des fois en stream ou pas <rire> Ouais c'est sûr Je pense que je non vais mais, faire un tournoi je, je, te jure que je, je, je vais créer un tournoi de pong entre streamers Oh balle de match Oh non Pente je dois... Let's go T'as vu oh <rire> Ça va Ça va Wouah wow. Je suis éclaté le coude Je suis éclaté le coude Les gars je suis tellement fort qu'il est tombé Arrête à cause de mais ma gars, pression. même, même l'algorithme il veut que je te. Ah non A cause de ma pression spirituelle <rire> il est tombé Je me suis fait trop mal Tu veux voir T'as une bosse non, non mais t'as vu, ça m'a niqué la peau ça va, RS, Ça va, ça va. Ça RS, RS. C'est l'os, c'est l'os, c'est l'os. Ah, tu l'as bien mérité ton burger. Voilà <rire> Let's go ouais. Du coup, j'ai re burger burgers. Ok, prochain jeu Ouais, c'est le dernier Ouais, c'est le dernier jeu, c'est le dernier jeu. Au fait, les gars, moi je te propose, on fait gagner des petits burgers maintenant. Au chat Ouais. Vas-y. Le chat, vous pouvez... Attends, je regarde exactement ce que vous pouvez gagner. Oh mais t'es tombé <rire> Ah vous avez des menus à gagner C'est pas des burgers vous, vous pouvez gagner des menus le chat Le chat, dans ce live il y a 10 menus McDo McDo vous fait gagner 10 menus C'est très simple, il faut dans le chat Vous mettez en gros Putain mec il trop de burgers <rire> de mon côté J'ai une <rire> sur mon bureau C'est quoi ton menu de base toi Genre tu prends potatoes ou frites Et quelle boisson moi c'est moi c'est frites et BTC si tout le temps frère et euh, boisson boisson fanta ok bah, moi, ou je des prends, fois euh, coca moi je prends frites ici moi <rire> ah ah, ah tu team ici ouais, mais je pense que ici c'est le truc qui marche le mieux au mcdo non bah en fait vu que c'est pas gazeux genre je pense ceux ouais. qui aiment y le gazeux ouais, voilà. ouais. y a trop de team ici ouais il y a team après je sais pas si t'as remarqué mais quand tu vas au mcdo à la borne à chaque fois ils disent euh, quand tu vas au drive Hmm. genre tu dis euh, je voudrais un menu Big Testy euh, avec des frites et à chaque fois ils disent ouais, ils non disent frites tu coca dis, ouais dit, oui, <rire> tu dis je veux menu Big Testy ils disent frites Coca oui c'est vrai bah je pense c'est ce qui va le plus du coup pour pas perdre de temps c'est ce qu'ils dit souvent ouais ouais peut-être peut-être peut-être euh, du coup le chat non mais faut pas dire moi pour participer si vous voulez gagner sponsor par McDo le boss en vrai ça fait plaisir hein, franchement merci hein. mais euh, du coup si vous voulez gagner un menu en gros comme le but des nouveaux burgers de la gamme de luxe Non les nouveaux burgers de la gamme royale C'est Il faut une petite <rire> Tu bug trop bien mec De quoi <rire> Tu crois que je t'ai pas vu <rire> Tu le fais trop bien C'est vrai j'arrive à bugger. <rire> tu crois tu bug trop bien Moi j'arrive à contrôler un seul œil Attends en vrai Ouais c'est trop bizarre mec Mais comment tu fais En vrai t'es chaud Mais du coup <rire> tu m'as suis... remarqué direct, t'es vif hein. Je suis perdu ouais j'ai regardé, j'ai regardé euh... Il faut que vous, en gros le but c'est, tu fais une victoire du quotidien, tu mérites un petit burger Donc le chat, il faut que dans le chat vous mettiez, vous, vous racontez des anecdotes qui vous est arrivé Un truc où vous vous êtes dit, là, là je mérite, là, là t'as vu, là c'est une victoire du quotidien Vous nous dites ça dans le chat et vous mettez votre Instagram et en gros, si on en lit un qui nous fait rire ou quoi que ce soit, et bah, t'as gagné un petit menu quoi, t'as gagné un petit menu McDo, ça fait un plaisir. exemple Comme ça on comprend Par exemple, euh, par exemple, euh, quand je fume quelqu'un qui joue électro-géant sur Clash Royale Quand tu l'as terminé, tu te dis là il faut que, faut que je raille. Ouais Ok Je suis en combat, le mec il, il me sort un électro-géant, j'ai trop le seum je me dis, je peux pas le laisser gagner. Et il spam dit mot Il spam 10 Oui, ok. Il spam dit mot Là, là, t'as vu Là, je m'engage dans le combat. Là, je suis en mode, ok, celui-là, faut que je le gagne. Et quand je le bats à la fin, mec, comment je suis satisfait, gros. Là, tu mérites un berrure Moi, moi j'ai arrêté, arrêté tôt Clash Royale, mais la carte qui me faisait péter un câble, c'était le molosse moi. Ah ouais Ah ouais. Mais là, euh, ils ont sorti une nouvelle saison et le molosse il est boosté. Ah ouais Ah bah, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Attends, faut, je vais prendre mon tel pour prendre en photo. Mais frérot, j'ai mis où mon tel Faut que je prenne en bah compte. Fa... Ah, mais ah, il y avait tellement de burgers, le tel était sous les burgers. <rire> le tel était sous les burgers. Let's go! Let's go! Attendre 30 minutes. Mais frérot, faut finir. Pas beaucoup de gens ont Insta, bah oui, si tu mets le Insta d'un poteau il y, y en a un quoi. il a dit euh, quand il a une grosse journée de travail de 8h-18h Attends ça dépend. Ouais j'avoue Que je sors d'une journée de 8h-18h En vrai, en vrai c'est un bosseur Ouais j'avoue C'est un bosseur de J'avoue que 8 8h-18h frérot t'es solide hein. Mais celui-là il est, il est trop vrai Et En plus il l'a écrit <rire> avec un point à la fin Ouais ça se voit il est... Sur... <rire> ça se voit, il est sincère, il mis... Là il sort du taf <rire> <rire> Mais oui il est 18h il est... Ah oui Que je sors d'une journée 8-18h Point et il a mis son Insta Force à toi Marvin Allez frérot, Marvin, Marvin mon frérot, je prends ton Insta en photo, je l'envoie à McDo Et euh, tu gagneras un petit menu, ça fait plaisir Mais j'avoue que tu sors d'un 8h-18h un petit McDo le soir ouais, Mettez bien vos Insta à la fin de ça votre message bien. les frères, c'est super important Ça met bien Et après c'est dur, ça défile trop vite Les gars aidez moi, je vais au McDo ce soir avec mes potes mais j'ai pas de thunes <rire> Bah frérot tu nous racontes, tu nous racontes Mais ouais frérot, t'as juste à nous dire un, une victoire Une victoire En gros regarde je t'explique tu vois Quand t'as pas d'argent mais que ton pote te paye McDo Ça c'est incroyable Ah oui mais du coup euh, c'est pas une vraie victoire Si quand même c Ouais si en, vrai, en vrai, Toi toi tu le vis comme une victoire en vrai En fait c'est une victoire c'est dit pas besoin de me rembourser J'ai battu mon frère à la bagarre pendant 10 secondes Mais après il m'a soulevé Ça marche pas frérot ça marche pas, non, on n'incite pas on les ça... gens à la bagarre oui. <rire> Ça marche pas ben Attends mais il y a trop d'anecdotes hey, les gens sont trop déter Les gens sont trop déter Quand je sors, je sortis de mon lit <rire> <rire> Moi je pense au le point c'est une vraie maladie ça Il y a des vrai, mecs qui n'arrivent pas à lit Le matin, des fois moi je, prends, je passe une heure dans mon lit Mais hein. ben, je crois que c'est clinophile la maladie ah ouais Ouais je crois, attends je vais vérifier. Je crois que c'est clinophile, c'est quand t'arrives pas à Allez <rire> lui on le prend. Sam Sam, tu nous as fait rire Mon petit Sam Gage, tu gagnes un petit menu, Sam. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Théma, regarde. Quand je suis sorti de mon lit. La clinophilie désigne le fait de vouloir toujours rester dans son lit. Ah ouais! C'est fou hein! <rire> je connaissais pas! <rire> mais mec, ça se trouve, il est clinophile et pour de vrai, ouais, il est en mode. Pas, là, je viens de sortir de mon lit. ses parents ils lui disent: Ouais, mais t'es trop feignant, tu fous rien à la maison et tout. En vrai, en vrai, ça va être horrible comme maladie. Ouais. Parce que du coup, ouais, tout le monde doit te dire que t'as un giga ouais, feignant un faignant, alors ouais. que. Bah, c'est comme il y a des gens, ils veulent pas, pas aller en ta cours. C'est faute. Et parce qu'en en fait, il euh, y en a qui pensent qu'ils ont juste envie de sécher alors qu'il y a la vraie phobie scolaire, tu vois. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais mec, il y en a trop hein! Il y en a trop après avoir Ken un bon McDo. Non. <rire> <rire> en plus il a oublié de mettre son Insta. Lui il s'est dit bon, bon. Non mais il y a des trucs de de façon, de ça fou. passera. R pas. Regarde celui juste en dessous. <rire> il s'est dit ça passera pas. Mais il <rire> y en a on peut même pas les lire. Non mais les gars vous êtes trop fous Eh vous êtes fous. Oubliez pas que c'est un live sponsor Calmez-vous, calmez-vous le chat. <rire> Quand j'arrive à me retenir de pisser le soir parce que j'ai la flemme de me réveiller. En vrai, ah oui, oui. vrai c'est une vraie victoire. Oui, oui, oui. Mais t'as oublié ton Insta. T'as oublié ton Insta. Euh, oh là là là là. Mais qu'est-ce que je lis <rire> T'as lu quoi Tu peux pas le dire Non. Aïe <rire> <rire> aïe aïe aïe aïe. Mais il y en a, il est en sujet. J'ai loupé mon bac. Vraiment. Oh Triste. Mais non, mais c'est impossible de louper son bac maintenant aussi. Les, bah oui, les, les, les résultats. J'avoue frérot, c'est encore, euh, c'est encore le moment de réviser hein. Ouais, t'as le temps. Il a loupé son bac blanc peut-être. Ah peut-être. Quand... Oh, je suis sorti vivant de Tilted. Ça, c'est vrai ça. Oh j'avoue, ah j'avoue celui-là est pas mal. Je suis sorti vivant de Tilted, celui-là je le valide. Parce que frérot C'est hardcore Tilted en ce moment Mec tu vas Tilted euh... Ah ouais celui-là celui je le valide Celui-là je le valide Mec moi je pense que ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de sortir Vivant Tilted Voilà tu sors Vivant Tilted Bam Petit, euh... Petit menu euh... Petit menu de luxe quoi Tu te mets bien <rire> Ah il y a Mathilde qui a réussi à pécho son crush En vrai euh... Oh bah là. En vrai Mathilde euh, bien joué Mais en plus là tu vas au McDo avec ton crush Oui c'est vrai Et ça c'est beau Là ouais. c'est une double victoire Parce qu'en plus les dates au McDo ça coûte pas cher les mecs Mathilde on prend, Mathilde bien wesh ouais. bien wesh ouais, Mathilde Oh là là, non mais regarde, force à toi aussi hein. Attends il est où, je l'ai loupé Il y en a beaucoup, c'est en mode travail hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'étais aux toilettes de mon collège oh. Je voulais faire caca Préparer <rire> mais j'oublie que la porte N'est pas fermée et là une surveillante Elle vient et elle me voit faire caca Et je lâche une caisse <rire> Mais c'est pas une victoire, <rire> frérot, il a raconté sa pire honte <rire> Frérot, t'es hors sujet, t'es hors sujet Mais il a quand même mis son insta au cas où Oh là. là <rire> uh, j'ai acheté 3 boosters pokémon dans ma vie, j'ai eu 2 drags Oh, ok lui, alors toi frérot, toi frérot t'as gagné, bah toi t'inquiète tu te rends compte qu'il a eu de la chance, oh et wow. vu qu'il a eu de la chance, il, <rire> il, a gagné, il, a, il a encore eu de la chance, il a gagné un burger <rire> J'avoue mec, t'as eu une méga chance On en a fait gagner 5, les gars il reste 5 menus hein Il reste 5 menus les frérots hein. <coughs> Et on jouera au dernier jeu après <rire> Quand je suis chômeur Non frérot, non Quand je me douche après une semaine <rire> Les gars vous êtes les pires vous êtes les pires. Hum. Quand Billy imite bien une carte sur Clash Royale. Ah, t'as pété! <rire> ah, t'as pété! Eldorado! Tu sais qu'il y a plein de mecs qui font ça, ça aussi, c'est bien ah, ça. Ah ouais! Je change de trottoir quand je suis derrière une femme pour pas qu'elle croit que je la suis. C'est vrai que ça, c'est un bon réflexe, moi aussi, je fais? le fais. Ouais. Moi aussi je le fais. Ou alors, euh, tu sais, je marche moins vite. Oui. Pour avoir grave de la chance. <rire> tu sors ton téléphone, tu fais genre t'es occupé à faire un truc. Ouais, voilà, voilà, voilà. On lui filme, Alex Alex, on lui filme. C'est pas une victoire, mais c'est une bonne action. Mais on va le compter. Vas-y. On va le compter. C'est une bonne décide. action. Franchement, Alex, bien joué. Bien joué, Alex. C'est beau. Je redescends. Ah oui, il y en a, il a dit c'est quoi Insta <rire> Frérot, On va devoir t'expliquer internet, là. Hein. Euh, j'ai aidé une femme à porter ses courses Mais les gars là c'est des bonnes actions, c'est très bien, c'est très bien, vous êtes les boss J'ai tabassé Mais... le monstre, ça m'a paralysé du sommeil J'ai <rire> le monstre, de m'a paralysé du sommeil En vrai, hey, mec paralysé du sommeil, t'as déjà fait Ouais j'en ai fait une ouais Ah ouais Ouais, c'est... Et y avait vraiment un monstre et tout ouais, ouais, la pire peur de ma vie La mec, pire choquant. peur de ma vie, j'ai vu une femme avec euh, des cheveux noirs qui tombaient sur le visage, elle avait un drap blanc et tout Ah oui les vrais, les ah clichés ouais. des films d'horreur. Ouais j'étais paralysé mais en vrai c'est horrible Mec t'en as, as jamais fait Moi j'ai jamais fait ah, je te le souhaite pas Mais en plus du coup dans ta tête t'es conscient Mais tu sais pas que c'est un rêve mais tu vois vraiment bien <rire> En gros au début j'avais peur Tu vois bien ou tu vois un peu euh... Ah non tu vois bien, moi au début j'avais peur Je pensais qu'il y avait quelqu'un chez moi Et quand j'ai capté que c'était une paralysie du sommeil Parce que tu je l'ai capté, bon. je me suis dit c'est bon J'ai essayé de bouger et j'étais quand même paralysé et du coup je me suis dit je vais mourir paralysé je pensais que j'allais ah, mourir en vrai, ouais, ouais. Mais en vrai moi c'est une de mes plus grosses peurs de à un moment me réveiller et de pas pouvoir bouger Mais que plus, Même si juste que pas as de peur, monstre Plus t'as peur, plus euh, ça a de chances de t'arriver Ah ouais ouais Ah merde On va changer de sujet du coup <rire> <rire> Mais y en a plus, y en a, ça ça vous marque hein, quand tu arrives à te retenir d'avoir envie de faire pipi <rire> et vraiment, et ça, <rire> Regarde, quand je me suis pissé dessus Quoi Mais oui mais tout le monde parle de pipi je crois <rire> c'est quand je suis pissé dessus là, rien à voir. <rire> Ah c'est une victoire ça pour toi arriver. Ça m'est arrivé de me pisser dessus en dormant Non moi non J'ai rêvé de toilette T'avais quel âge Mais mec j'avais euh, 14 ans je pense Ah ouais, ah non moi non J'avais 14 ans <rire> mais en fait j'ai rêvé de toilette Oui, oui t'as rêvé que tu faisais pipi dans ton rêve Voilà et du coup mec... Oui bah oui, <rire> ça, oui forcément. Ça a commencé à devenir chaud ici dans mon rêve. <rire> du coup j'étais en mode mais c'est logique. Et du coup c'est devenu un peu conscient. Je me suis réveillé et là je me suis dit ah Tu l'as la, dit <rire> ou tu l'as caché Non je l'ai pas dit. Eh bah normal c'est la honte. Dit. En vrai je l'ai dit mais deux ans après. Alors... Euh... Aïe aïe aïe... C'est quoi, quoi mon PR C'est son record mon... Quand je bats mon PR... À je, la crois, salle... je crois que c'est quand tu bats ton record à la salle. Je connais pas. Ouais, je sais pas non plus. C'est quoi un PR Mon pr. Mon Je sais pas. <rire> ah, frérot, on est pas <rire> des connaisseurs moi Oh, désolé. Fallait dire un truc de, euh, compréhensible. 3 Dracofeu feu, première édition. On l'a déjà eu, frérot. Oh, ça c'est bien ça. Quand je fais le meilleur temps à la course en sport au lycée après avoir travaillé les jambes à la salle la veille, en plus Toi, déjà, un déjà tu fais la meilleure course euh, du lycée, t'es trop fier Oui Ok Je valide Et en plus, quand... Euh, Osman on valide. Euh, les courses au lycée Les mecs ils courent pas en même temps que les meufs Du coup quand les meufs elles courent, les mecs ils regardent et quand les mecs ils courent, les meufs ils regardent Et elles applaudissent les premiers Putain j'arrive pas à prendre une photo mec C'est bon De quoi Moi je me souviens quand il y avait le cross Ouais. Lycée, et bah quand les mecs ils couraient, il y avait toutes les meufs qui étaient sur le côté, regardaient, elles applaudissaient, elles criaient, tu vois, vas-y cours, cours Ah oui c'est vrai ouais, C'est vrai ouais, qu'on ne ouais. courait pas en même temps Ouais Ah oui c'est vrai Du coup les moi, premiers, ils pouvaient trop flex Mon premier cross, mais tu sais que moi j'avais fait euh, Comment ça s'appelait je crois UNSS, un truc comme ça Ça c'est en... quand t'étais tellement bon fait... que t'étais convoqué genre Ouais euh... j'ai fait cross euh, régional Mais t'es chaud Mec j'étais chaud hein. Mais en fait j'ai fait 80ème je crois euh, du cross régional et du coup euh... Ok Ah ouais, hein, j'ai jamais été des... endurant en, moi tain. Mais ouais genre dans mon, dans mon collège je crois j'avais fait genre quatrième du cross Et t'aimais bien courir Ouais je kiffais, de... bah en fait, non j'aimais pas, en vrai j'aimais pas beaucoup Mais j'étais grave endurant et grave speed Ok Mais euh, Mais après euh, courir en vrai t'as vu, juste je crachais mes poumons, j'en pouvais plus Bah oui non mais les crosses en plus à chaque fois les crosses sont en hiver Ça veut dire, ça te brûle le poumon, c'est un truc de fou Oui pourquoi c'était tout le temps en hiver ça c'est <rire> <'irait quand> <rire> c'était tout le temps en hiver quand je vais tomber la chaussure de ma copine dans la rivière et que j'arrive à la repêcher. Ah <rire> ben non. T'es un pêcheur. <rire> là, t'as juste, juste sauvé une connerie, là, frérot. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai oh, arrêté de fumer. C'est là les belles. C'est là les belles. J'ai arrêté de fumer après 5 ans. Là, frérot. Là, frérot, tu mérites. Frérot, tu mérites. En plus, c'est un JL. Ouais, c'est un JL. C'est un JL, c'est carré. Quand je bats un joueur barbare d'élite. Rage méga Chevalier <rire> J'avoue que celui-là Attends on en a combien là 1 2 3 4 On en a 8 Il reste plus que 2 menus McDo les gars Là il va falloir être bon hein là, Il reste plus que 2 menus à gagner Le chat il y a encore 2 menus à gagner Par contre, Là le chat est trop investi hein. Est-ce que c'est une victoire ça Quand j'ai rien révisé mais que le prof est pas là pour le contrôle, en vrai un peu, c'est une victoire <rire> C'est vrai que c'est une victoire <rire> Parce que t'arrives en mode, oh le contrôle je suis dans ma merde et tout Moi c'était les DM qui me faisaient peur c Mais en vrai c'est pas une victoire là. personnelle Oui T'as eu de la chance Oui je vois ce que tu veux dire Donc Corentin elle est pas mal mais je l'accepte pas Oh trop mignon Attends j'en ai vu un il était grave mignon Quand je m'endors dans le canapé je me réveille dans mon lit Oh <rire> J'avoue il est trop mignon ah, je l'ai perdu C'est sûr il a 8 ans celui ouais, qui a dit ça. non <rire> Oh, j'adore Oh non, on l'a perdu par contre Oui, j'ai perdu... Ah, mais il a pas mis son Instagram Oh, j'ai perdu 15 kilos en un an J'avoue, GG, mec GG, mec Mais du coup, t'as pas mis ton Insta il y en a, vous êtes des... il y en a, vous êtes des malades Oh y'en a il est bon Tu sais quoi frérot je te le donne Oh il est bon qui, qui, qui DVT avoir un McDo pour 2€ et il met son insta il fait un Ah bah c'est une victoire Il me fait un don de 2€ et il met avoir un McDo pour 2€ Et en plus il t'a carotté 1 centime Et en plus il m'a carotté 1 centime parce qu'il a fait 1,99€ Est-ce qu'on lui offre Oui Elle est belle, ah, obligé. je trouve qu'elle est belle parce que, parce que du coup il l'a pas encore fait Sauf qu'il a du culot et du coup il le fait. On aime bien le culot. On aime bien le culot. Validé. Il en reste un validé du ou ça coup, fait euros. Hein. Il a pardon deux euros, sauf qu'au final je lui offre un menu McDo. Le boss. Maeva pour tes 5 euros. Merci Luminex Scudaz pour tes tes euros. Quant à ton brevet avec mention assez bien sans avoir ouvert un seul cahier de toute l'année. J'ai pas de McDo là où j'habite. Mais ah t'habites mais... où Bah attends j'avoue frérot il y a des McDo partout. Ah, Après euh... je sais que en Corse il y a juste un seul McDo. Mmh... Mais d'ailleurs, c'est ouf parce qu'en Corse il a pas d'autres fast food, il y a un McDo. C'est tout, il a Ah y a... si, je crois, il y en a d'autres. Non, J'ai dit de la merde, il n'y a pas de McDo en Corse. C'est vrai Je crois, il a pas de McDo en Corse. Viens, on en ouvre un. <rire> Et c'est nous, on fait le service dedans. <rire> Et pour Mais gagner son menu, faut jouer au pong. Oh, c'est trop. Ça <rire> <rire> sur les machines où tu commandes <rire> Tu joues au <rire> <Tu> pong <joues> <rire> Oh, McDo, j'ai une idée de fou. En gros, quand les gens ils viennent sur vos machines pour commander. Et qu'ils savent pas qui va payer, il y a un mini-jeu où ils font un 1v1 et celui qui perd, il paye. Oh mec, en vrai, c'est incroyable. C'est une vraie trop bonne idée. C'est incroyable. Après, il y aura de la queue en fait. C'est juste ça. J'avoue, t'es derrière, tu peux prendre ton menu. Euh, ouais, il y des faire... gars qui sont en train de jouer. Ouais, <rire> ouais j'avoue. Eh hey, les gars, installez Pong sur votre tel et faites ça entre vous. Hein. Ça, va être, ça va être mieux. Mmh... J'ai convaincu ma mère de jouer à Clash Royale <rire> Et elle m'a battu en tirage triple C'est pas une victoire frérot C'est une défaite mec <rire> Ouais c'est une défaite là Aïe aïe aïe Alors lui Alors lui ça c'est un mythe hein. Pour moi ça j'y crois pas Quand tu fais tes devoirs le premier jour des vacances Ouais gros j'avoue que es Toi t'es un surhumain toi Mais c'est trop dur Mais franchement je le valide Et du coup c'est le dernier frère oh, Tu l'as perdu Non je vais le retrouver Oh non Il est où euh... Oh non Non Oh non, <rire> non, oh non Attends, il, il avait un Illuminati Un ouais. pépé Attends. Mais qu'il est introuvable Je te jure qu'on va le retrouver Je suis désolé mon frère On va te retrouver on va te Oh mon frère on va, bah, On va te retrouver, mon frère. On va te retrouver, mon frère. Frérot. Non, attends, non seulement il fait ses devoirs le premier jour, mais en plus il perd son menu. Non, oh non, non, non, non, non le pauvre. Non, le pauvre. Gros, il fait ses devoirs le premier jour il de est la là Il la est là, oh, il est là, là, tu l'as retrouvé, retrouvé, magnifique. Illuminati, let's go. Let's go. Et eh bah, ben, les gars, les 10 menus ont été gagnés. hein Les 10 menus ont été gagnés. Je me suis battu gégé. pour toi, Illuminati. <rire> Après, c'est toi qui l'avais perdu. Oui, c'est vrai. Tu as juste rattrapé ta connerie. Mais du coup, c'est une victoire que je viens de faire. J'ai mérité mon menu, mon non, j'ai pas mérité. Non, t'as rattrapé ta connerie. Ok, ok. <rire> Pour mériter. Bah, gros, regarde. Moi, j'ai trois burgers. Il en reste un. Tu veux un burger Ok, vas-y, c'est bon. Tu vas devoir me battre sur le prochain jeu. C'est bon, je suis chaud. Oh là là là là là là la la. Ça fait plaisir. C'est parti, les gars. Il nous reste un jeu. Il nous reste un jeu. Attention, attention, attention. Bam. Oh, le menu de Pong. Attendez, les gars. Je vais lancer le jeu. Hop. Putain, je sais pas si les gens connaissent. Oh, je lance oh, le jeu, je sais pas Est-ce que tu connais Oh merde, attends, c'est trop gros. Mec, il y avait ça sur ma télé Les gars, est-ce que vous connaissez le jeu que je vais mettre là Toi, tu connais Warblade Bah, c'est pas Warblade, mais c'est un jeu avec un vaisseau qui tire sur des trucs Il y avait ça sur ma télé, moi Ah ouais Ouais Mais Warblade, c'est pas exactement pareil Moi, je jouais... Là, c'est... Oh je reconnais les écritures, frérot Ça, c'est mon vrai jeu de quand j'étais petit, on jouait à ça avec mes frères sur le PC, euh... sur le, le, PC, euh... le ouais, PC, le PC, ouais. <rire> le PC de la maison. Oui, c'est parce qu'à l'époque il y avait un PC de maison. Il y avait pas ouais. un PC par personne. <rire> ouais, c'est ça. Il y avait un PC. On était cinq frères, frérot, on se battait. Et il y avait une télé de maison aussi. Par contre, le problème, c'est que là, le jeu, il est, il est comme ça. Ouais, je pense au midi ici. Hein. Ah mais en vrai, regarde. Ah oui en fait, comme d'hab. Tac, J'enlève le chat, le chat on vous voit plus désolé On réduit un peu là Tac Bah voilà c'est pas mal Mec Warblade C'est le vrai jeu de mon enfance Mais je sais pas s'il est très connu parce qu'en fait il y a un autre jeu très connu Et vraiment rétro c'est Space Invader Ouais. Et là c'est, il y a des petits trucs C'est ça que je pensais Alors que là c'est pas exactement pareil parce qu'en gros t'avances Et il y a des aliens et ils peuvent te tuer Ok. Et si tu réussis Le niveau tu peux acheter des nouveaux tirs et tout, enfin tu vas voir. Il y a je beaucoup vais de touches, hein Je vais faire une game. Attends, j'avoue. Ah, on peut jouer à deux. Ah, je crois on peut jouer à deux. Ouais, y avait... Oh Théma, il en gros il y a plusieurs pièces. Oh, Wesh Oh, le jeu est trop, le jeu est trop puissant pour, euh, pour le PC. Mais, mais t'as <rire> pas la dernière config aussi. <rire> Mec Théma, on peut avoir une extra life, extra boulette, extra. En vrai, le jeu est un peu trop complet. <rire> je pense qu'on va un peu galérer frérot. Mais attends, mais, euh, mais t'as pas de FPS. Attends mais c'est bizarre Press space to play Oh Ça va Ça m'a l'air d'aller hein Comment je tire Comment on tire Regarde là en fait eux je dois les tuer Et ça va me donner des trucs Sauf qu'après ils vont s'en aller Je pense qu'il faut que tu recommences et que tu fasses tes touches comme l'autre jeu te Ah ouais <rire> <Le puzzle rire> Pourquoi il tourne <rire> Le... le wesh Wesh il est en train de fusionner Le jeu tu le mets en pause, c'est en roue libre. <rire> il change de couleur On est en boîte Attends mais comment Comment je reviens là Comment je Je veux mourir Tuez-moi Et comment <rire> Oh je pas me... Ah OK, OK. Alors attends. Settings. Settings config. Move player, y... player... Ah c'est contrôle, contrôle pour tirer, contrôle gauche. Ah c'est contrôle. Ouais. Mais après on peut mettre deux joueurs, ce serait cool qu'on joue à deux. Ouais. En ah vrai. mais apparemment il faut un joystick pour jouer à deux, je crois ils disent regarde player two joystick. Est-ce que par le plus grand des hasards tu un joystick C'est quoi un joystick Ah un vrai truc quand Ouais, tu as... ouais, j'ai pas ça. Okay. Oh, dommage. Et par contre, le menu bug de ouf. Hein. Ouais. Du coup, c'est contrôle. Ouais. Ok. Bah, au pire, on va faire euh, on chacun score, son tour. Ouais, hein. On fait le score encore. Allez. C'est parti, les gars. Donc, contrôle. Ah oh, oui. T'as as des trucs à gauche. T'as du bleu, du rouge et du vert. Je sais pas, c'est quoi. Oh, t'es ma commencé d'art. Tu sais qu'en vrai, je trouve. Quand j'étais petit, ce jeu, c'était vraiment mon jeu préféré euh, de tous les jeux. Mais jours. mec, je te jure, j'avais la télécommande de ma télé. Je jouais avec ça. Ah ouais Oui, sur ma télé T'es pas... Maintenant il tire eux. Oh, oh le flop Oh, oh le flop J'ai encore une vie, j'ai encore une vie, j'ai encore une vie Oh le chien Mais attends, mais j'arrive pas à l'avoir Parce que t'as pas de mais... bonus là Ouais là, mais t'as vu, là c'est des tirs nuls Ah, oh, let's go Et normalement... Level 2 Mais normalement, il est censé avoir un shop non Je me rappelle avant, il y avait euh, un shop. Je... Oh Oh, oh y a un, Si y'a des golds ça veut dire y'a un champ. T'as oublié une pièce verte Jure Ouais Et les pièces vertes je crois c'est des grosses pièces Mais attends y'a un... Je suis un une dernière vie peut-être Y'a un boss frère Mais mec en vrai c'est trop dur le jeu quand j'y pense oh, C'est quoi ça oh, bon. Non elle, mais frère Elle était inestimable, mais... <rire> elle était inestimable. <rire> Oh non j'ai perdu Oh, je suis mauvais. Ok, à ah, toi, Enfin, un jeu toi, toi, toi, toi, où, où, je, toi, où toi. je vais. Oui! <rire> non, attends, attends, C'est pas facile du tout! Eh, hey, tu vas voir que c'est pas facile! Hey, 32 bon, 940. Je te jure que j'ai envie de retryhard le jeu. T'inquiète, je regarde. <rire> je, vais, je, vais, je vais te montrer à quel point. Euh, Mi, chou. ouais. Mais il est où? Mais quoi? Il est. Ouais. C'est un clavier, t'inquiète. Il <rire> est Mais c'est quoi ce clavier? Ok, Michou chou euh... Tu dois battre 32 000, j'étais au niveau 3 Eh mais ça, ça me rappelle vraiment des gros gros souvenirs Comment tu joues Je sais pas si le... Faut faire espace et t'inquiète, c'est un peu long <rire> yeah. C'est vrai que c'est un peu long <rire> Ah ok ah, c'est bon Et là je fais avec les flèches Ouais okay. Mais je vais te surprendre Ah hein. euh, ouais Bah oui Oh t'as un bonus Je sais pas c'est quoi B Merde je l'ai pas pris, je l'ai pas vu C'est quoi R Mec je sais pas c'est quoi les bonus mais faut les Je sais prendre. pas mais je vais le prendre hein. oh, tu <rire> je raté. oh la chance C'était un triple tir frère Tranquille nous on meurt pas ici Tu sais que t'as raté un triple tir hein. Après au moins t'es pas mort Mais ouais. du coup t'as rien ramassé Ok tranquille T'es pas mort mais t'as rien ramassé frérot Ok de mémoire il si, fallait se mettre au mid là Oh, oh dommage oh, oh les belles Ok, extra speed. Oh, t'as as plus de vitesse. Des pièces d'argent, nickel. <rire> je l'ai raté. Oh, y'a un bonus. On sait pas c'est quoi. Tu l'as raté. Ouais, je comprends pas. a des bonus en fait. Ils disent pas ce que ça fait. Ouais. Ah, si, regarde, c'est un score x2. Oh, ah, mais on voit en haut le nombre de vies. 13 de vies. En fait, le x2, je crois, c'est le nombre de vie qui te reste. Oh là là les, oh non il y avait un tir tu l'as pas vu Oh mis. ils m'ont fait la même chose que toi Ah ouais Ah non Je sais pas ils te combien de vies on voit pas Mais quoi Oh là t'as le seum Je crois que c'est ta dernière vie frérot Ouais mais je crois que je t'ai déjà battu en vrai Ouais il moyen, il moyen Mais moi j'aimerais bien que tu battes le boss et que tu dis Oh C'est quoi Oh, oh t'as eu max score frère Ok T'as eu une boule de score mais <rire> t'as vu ou pas des 1v1 Ils sont trop durs. Mais oui, ils sont trop durs à voir. J'ai <rire> juré, je me fight même pas oh avec eux. Quoi C'est quoi, frère Tu prends trop de temps Il Y'a un homme qui. Oh oh oh oh oh mais c'est téléguidé C'est impossible What T'es pas... passé T'es passé Ah oh, non. Je crois que t'es mort. Dernier oh, round T'es mort juste avant. Attends, mais viens, je on refait. Ouais, je pense que c'est un, ouais, ce un round de chauffe. J'aime trop ce jeu. Je pense que c'est un round de chauffe parce que vraiment, on ne comprenait pas On trop. en refait un de chauffe. Vas-y. Ah, on en refait un de vas-y. Ouais. Ah, tu m'avais battu. Bien joué. Ouais. On en refait un de Vas-y. Ok, c'est parti. <rire> je vais <me> relancer. <rire> ok. Attends, là, faut tirer où déjà Faut tirer là. Oh, je suis en monstre. Je suis trop fort, mec. Aïe. Extra speed. Ouais, pareil, t'as eu speed. Aïe, aïe, aïe. Oh, mec, ils font trop peur. Par contre, du coup, j'ai appris que tant que tu les as pas tués, en fait, le niveau il se termine pas. Ouais, bah oui. Et au bout d'un moment, il y a des admins, ils viennent. Et ils te disent, bon bah. <rire> ouais, ouais. Ils disent, frérot, oh, c'est trop. Long. <rire> ok, attends, là, je vais au milieu. Et la théorie craft. Oh non, j'ai fait comme toi, frère. Oh non, mais c'est bah, des chiens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Pourquoi toi, ils te l'ont pas fait Ouais, c'est vrai que sur ce niveau, ils me l'ont pas fait. Petit bonus peut-être Mec j'ai aucun bonus Non mais j'ai pas de chance non Putain pourtant j'étais trop fort à ce jeu quand j'étais petit Mec mes frères je m'en rappelle Il débloquait des méga gros tirs et Oui tout. au bout d'un moment ça rebondit et tout euh... Je suis en montre ou pas Oh je suis nul à chier oh J'ai un méga oh tir frère C'est quoi Mettez Météo storm C'est quoi faut que j'esquive le Ouais faut les esquiver je pense Ouais regarde t'as une progression à droite oh, Wesh oh, C'est quoi le oh, diamant Oh non Let's je go il l'a raté devant. Attends mais là, là je crois que j'ai un méga bonus là Let's go il l'a raté Je crois que j'ai un méga bonus frère Mais en plus ça me dit un truc ce bonus Eh hey, tu me bats pas sur du mais bullshit Mais pourquoi y'a aucun diamant Là à droite diamant diamant <rire> <rire> <rire> Mais frère Ils sont où les diamants Apparemment, tu peux monter, ils disent. Comment ça, je peux monter Ah ouais Ah, c'est peut-être dans ça avec des voix. Oh J'ai eu quoi oh. Mais attends, là, ça devient chaud. hein. Mais attends, je peux vraiment aller tout au bout. Tu <rire> peux pas tirer Non, je peux pas. 9500 bois. C'est pas mal, hein. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, mais du coup, je suis deg, il y avait un triple. Oh, je suis niveau 4 du coup. Ok, c'est niveau kamikaze, ils disent là. Oh, celui-là, j'ai un peu peur. Non, je peux pas monter. Ah oui, ok, d'accord. Je peux pas monter. Ok, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud Oh là j'ai beaucoup de vitesse hein Mais c'est bizarre, c'est des kamikazes mais ils sont pas trop kamikazes Oui, ah euh, si Je peux pas monter Ok Oh Ah là il va y avoir le shop. J'en suis sûr frère. Je peux acheter des trucs tu Oh as... j'ai que 50 dollars Ah J'ai que 50 Tu peux t'acheter, bah tu peux t'acheter extra speed <rire> Non bah j'économise, j'économise. Mec triple shot, quad shop, extra life. Tu peux acheter des trucs de ouf hein. Ah tu penses que tu vas attendre un prochain shop là Ouais. Ok. Comment ça, on exit C'est beau d'espérer. Par contre le ouais, shop. Ouais, faut pas Ouais j'hésite à faire échappe mais. Euh, T'as pas la souris Non. Oh. Oui, ça a tout fait planter là. Oh, fais alt entrer. Mais attends, mes frères. <rire> Comment C'est quoi ce jeu Ah, c'est. <rire> les gars, petit problème technique. Ah, ils te disent F2. Ah ouais Non. C'est pas F2, les gars. Oh ah, non, mais j'ai trop le seum. Ah, c'est F2 pour jouer à 2. Et peut pour jouer à... Ouais mais disait il un joystick Ouais mais ouais c'est ça, c'est les Ah dis, t'es obligé d'acheter apparemment Mais non Bah... Je veux bien acheter du extra speed mais comment je fais Oh, oh t'as réussi je crois Ah, t'as réussi à planter <rire> Genre... Ah non, quoique Le jeu encore là T'as fait quoi T'as fait un tab Oh C'est chaud Oh j'ai mis pause <rire> <rire> F2 Attends mais je rêve où là c'est redevenu fluide Mais le problème c'est qu'on a pas la souris Mais non, mais frère! F11! Euh... C'est une blague! Oh! Fallait juste faire contrôle! Ok. Ok, là-bas on dirait un peu peur, frère. Et des étoiles que à droite. Oh putain! Enfin, que à gauche. Que ça doit ils sont trop. Attends, mais je rêve où oui, il Oh, j'ai une extra vie Oh, mais c'est quoi cette chatte? C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi, je le prends. Oh, j'ai du bouclier! Allez! Eh les gars, j'aurais dû, dû rester sur ma win! Hein. Mais là, c'est encore game de chauffe ou pas Euh, ouais, bah oui. Comme tu veux, tu décides. Ok, c'est game de chauffe. Oh, mais. Oh, je voulais tous les tuer là Eh, hey, les gars, j'aurais dû prendre mon burger et partir. Je oh. ouais. <rire> <rire> Mec, j'ai devenu trop fort okay. Level 7 déjà. Et niveau 10, y'a un boss, un truc comme ça Bah, ouais, je pense. Hein. Ah, bah, y'a. Là, y'a déjà un boss. Oh, j'ai un x5. Attends là c'est score x5 Par contre euh, les boss on comprend pas trop ce que c'est, on dirait des abricots, des... <rire> c'est... Je sais pas à faire. On me dit pas que t'as 5 vies Non le x5 je pense que c'est les le score Attends mais eux ils tirent trop de missiles frérot Ils tirent des mini... Oh <rire> T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud Mais il faut tuer les petits parce que... t'es mal les petits comment ils tirent Bien joué, le okay. dernier Après il va y avoir les extraterrestres qui vont arriver non! Oh t'es maté, t'es Let's go Oh y'a un extraterrestre Oh non T'es mort Oh non T'es mort T'es mort. mort Mais c'est impossible frère ah Mais <rire> comment tu fais ce qui Oh Bonus level Mais c'est pas possible <rire> T'as trop de bonus Mais j'avais eu une vie en plus Attends t'es sûr que c'est un bonus level ça C'est tout Oh 13 sur 20, ah oui. 6500 okay. points. Non mais t'es trop loin T'es trop loin dans le. Le shop Dis-moi que je peux acheter un truc là. Je sais pas ta commande gold. Mec j'espère que je peux acheter un truc. j'ai 120. Oh tu, vois, tu peux t'acheter double shot, c'est bien en vrai hein. Comment on fait Oh Trop trop loin. Non Oh Oh J'ai le seum. Oh mec là je vais être trop puissant. Ce cœur c'est quoi oh Attends mais tu l'as perdu Je crois c'est parce que j'ai pris un truc. J'ai pris un truc avec une tête de mort. Oh ah, ça risque être tes bonus peut-être. Oh, ah ouais, t'as perdu ton x5 aussi. Oh, j'ai envie de pleurer, frère. En plus, ça m'a dit sucker. C'est un gros <rire> mot, non Ça veut dire suceur. trop le trop. Les gars, j'ai trop le stem. Mec, bande là, je suis trop loin dans hein, le jeu. Oh. Mais tes ils ont trop de vie, eux. Non, mais là, frère. Il ouais, euh, faut là, leur deux. Là, là il me faut un double shot. Il ouais, faut leur en mettre deux. Bah t'as un truc... Euh... Oh, oh là mec je suis trop puissant C'est quoi ça Ah c'est la météorite Je croyais que c'était un tir Ok du coup ça me... Normalement ça me... Ça me zappe le niveau Attends mais ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure Hop là 100 points Bon C'est pas énorme 100 points hein. <rire> c'est pas. Ah, oui. <rire> Dis moi qu'il y a un diamant là qui arrive Oh Putain mais les diamants ils sont toujours à côté d'une météorite oh T'es chaud, t'es chaud, oh t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud t'es chaud, t'es très chaud. ah oh Attends, mais là, ça va trop vite, ouais, frérot. Mec, si t'arrives à la fin, à mon avis, il se passe un truc de fou. Oh la la la la la la Oh la la! Oh ah, oh tu voulais oh 50 000! Mec, j'ai fait le record du monde. C'est combien le record du monde? Tu veux que je te dise? Vas-y. Warblade Beta 11. Ok. Hein? Ah oh non, mais là, je suis au boss 2. ben là, c'est impossible, frérot. Oh c'est quoi ça J'ai un nouveau tir je crois. Oh, je l'ai raté. C'est combien le record Attends je te dis. Oh mec c'est trop dur c'est trop dur. Oh c'est quoi ça Dis-moi que c'est un truc de ouf. Ça existe même pas C'est quoi, quoi oh, wesh Je capture. Oh j'ai des aliens avec moi. Mec je contrôle les aliens. Y'en a un, il a 2 milliards. Deux... Bon, il a 2 milliards, comment ça J'ai deux potes Et Il tire Ouais 2 milliards, je crois que j'ai vu le 2 <rire> c'est un <rire> petit... <rire> Mec Oh Mais grosses trop ité oh, oh les chiens Ah oui tu peux les perdre Ah ouais faut, faut protéger Attends mais c'est trop fort Je me suis fait 2 potes Oh non, mais là, mec. Il a il... double shot Son alien, il a double shot. Là, je suis, <rire> suis imbattable. Et là, normalement, j'ai le shop, là. Oh non, j'ai perdu mon alien. Mais là, je suis imbattable. Mais par contre, en fait, une game, je me rends compte que c'est un peu long. Vas-y, on, va on va dire que c'est ta game. C'est un vrai. Ouais, vas-y, à le compte, à compte. C'est quoi les speed Euh. Ils vont... Les ennemis vont moins vite. Ok, je prends. Je prends, frère. Déjà vu. Putain, <rire> du coup, j'ai le double shot, c'est trop bien. Et ça tu le gardes tout le temps ou dès que ton personnage il meurt J'ai eu la monnaie Ah Ça c'est ma game Franchement t'as fait une très très bonne game Ouais hein. vas-y c'est ma game Franchement t'as fait game, une très, très très très bonne game Putain mais en vrai mec, je quitte le jeu Bah oui il est bien Mais il est bien parce que c'est des, des mécaniques d'esquive et tout tu vois Ouais c'est trop bien Je crois que t'as fait 229 000 hein Putain il est trop bien Ça c'est mon vrai jeu de l'époque hein Michou Boss Boss Bonne idée Michou Boss Wouah 229 000 mec Essaye okay. ok. essaye de battre ça, essaye okay. de il y a le dernier burger en jeu frérot Il y a le dernier burger en jeu mon camarou Il est pour moi celui-là <rire> Je rentre pas le ventre vide Prends pas la tête de mort un hein, conseil De toute façon j'ai rien à perdre là <rire> Vole moi tout ce que tu veux y'a <rire> rien à perdre Y'a rien à... Je rigole tu meurs Mais en vrai eux ils sont quand même durs hein, de rien Bouba il a dit Tu ne peux que gagner quand tu n'as rien à perdre C'est beau Là c'est au mid là. Oh, bien joué. Oh, il avait ce qu'il avait ce qu'il avait mal. Ok. Ok, bien joué. Et le côté bas. droit. Ça arrive. Oh la la. Oh lui. Oh, il a un, mais wesh. un VA, frère. <rire> ok, okay pas d'alien pour moi. Et hein. du coup, on a que 3 vies. Hein. Donc okay. là, il t'en reste plus que 2. Oh la la. Oh, il est bon. Oh, t'as le... le truc pour avoir un alien. Hein et là, faut que tu les captures. Et en gros, là, s'ils viennent oh devant et que tu leur mets ça, ils meurent. Tente là, t'es shit. Et en plus, du coup, ils tirent de bouclier. Ah oui, j'en ai perdu un. Tu peux capturer tient... le boss ou pas Je pense pas. Ok. Level 4 kamikaze. Là, faut juste en buter un max et tu te fasses de l'argent pour le shop. Parce qu'après ça, c'est le shop. Mais fais gaffe parce que tout à l'heure, ils tiraient les il deux. Bon. Mec, tu te fais tellement de score. Extra speed. NON Mec t'as plus que de vie hein, fais bélec hein Je vais m'en acheter une Mais est-ce que t'auras assez d'argent T'as pas eu beaucoup de pièces hein Oui c'est vrai C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de thunes hein <rire> Imagine t'as zéro <rire> C'est mon rêve C'est possible Oh Ah bah oui, je crois que j'ai pas de gold du coup ils m'ont ah. ah ouais <rire> Du coup t'avais pas eu de shop Ah t'as trop le <rire> seul Mais y'a aucun monde oh, où, est où je m'en sors quoi, ça. Oh t'as raté un truc de ouf je crois Wesh! Après là t'as un score x5 hein! Wesh! Mais là mec t'as. Oh! C'est quoi ça? Je sais pas, c'est un tir spécial. Extra boulette. Ah, t'as. Au lieu de tirer 3, tu tires 4, un truc comme ça. Okay. Oh, t'as un shield! Ok, okay ça c'est bénéfique. Il me hein. le faut lui. Il me le faut avant qu'il débarque les men euh, in black hein. Ok. Ok, ok, en fait, hein. ok. Mais okay, t'as okay. comparé à notre première game, on s'est amélioré. Non mais toi t'avais des météorites, des bails, des trucs frère! Ouais, Moi, ouais. rien. Oh la pièce bleue! Ça fait quoi? C'est la meilleure pièce, je crois, ça donne 200. C'est quoi ça, auto-fire auto Ah, reste appuyé Oh Ah oui, triple shot Oh Mec, ça par exemple, je l'ai jamais eu Oh là là là là Oh, il est monstrueux Wish. Oh, il avait... oh, y avait une pièce violette Non, mais j'ai pris quoi Oh non, c'est ta dernière vie Non Mec, j'ai envie de rejouer Viens, on en fait une manche no. Attends, t'as combien de score Oh, t'as 83 000 no. Eh le chat, est-ce qu'on refait une manche T'as envie de rejouer ou pas toi Ouais moi je joue une last Tu commences ou je commence <rire> Tu commences Ok je commence Ok les gars Là c'est la game classée Amaru boss <rire> Ok J'ai fait le double Les amis Là c'est la game classée Il faut donner le meilleur de soi même okay, ok là ton score On prend en compte le meilleur score ou le score de cette game De quoi On prend en compte le meilleur score ou le score de cette game Euh le score de cette game. Vas-y. Là c'est cette game qui fait tout. Oh tu vas capturer. Mec j'ai un x des... 5 et j'ai un truc pour capturer. Je suis un monstre. Tu peux en capturer. Plus regarde. Là t'es pas obligé de les capturer. Tu sais tu les... Bam. Et ça donne plus de score. C'est trop shité. Oh là mec. Là là, je vais les fumer ça merde. Oh. Il a tout eu. Oh là je me suis mis trop bien. T'as perdu en alien quand même. Ouais. Franchement t'as eu de la chance. Non mais même si ça te touche toi, je crois que tu perds juste un alien T'as déjà fini le jeu Non Mais est-ce qu'on peut finir le jeu même je pense, Bah oui je pense d'avoir un boss final en fait. Ah oui j'ai oui. Oh c'est quoi le F Armure C'est quoi prochain event donation goal Oh le F ça les a pris. De... Je termine Warblade t'en penses quoi Oh <rire> c'est trop bien En vrai c'est trop bien ouais. Bah oui <rire> Je te jure que j'ai envie de faire. <rire> Mec on fait un donation goal on termine Warblade à deux Ah ouais en duo Oh mon armure, elle m'a protégé frère! Oh là, un triple là, triple là, là! Non là mais là mec, je suis trop bien! Là mec, je suis trop trop bien! Là t'es au shop là? Là je suis au shop! Et j'ai triple shot! Mais moi ils m'ont J'ai encore shop. mes trois vies! Hein. Ils m'ont skippé <rire> le shop! Oh! Ah oh, toi aussi! Mec, j'ai trop le seum! Pourquoi ils m'ont skippé? C'est trop d'art, tu les one-shot! C'est quoi ça Extra time Ah j'ai du temps en plus pour pas avoir les aliens Oh là là la pièce bleue Oh il y a triple shot mais euh Oh quadruple shot oh Mec là je suis invincible hein. Oh mais c'est un chien tu, tu perds jamais Après tu peux tirer que deux, deux balles que ça Extra time Ouais j'avoue par contre Du coup je tire que par deux. Oh bon là c'est un carnage Oh là là, tu l'as prise quand même, hein tu l'as prise quand même. <rire> non j'ai pas, pas eu la. Ouais, de moi. ouais mais tu l'as évité genre. Ah oui oui ta... oui. Ouais dangereux là. On prend pas j de risque. Préféré... Ouais. J'ai préféré jouer la sécurité. Mec c'est à ce que je vais finir Warblade sur cette game hein. Mais non sinon il y aurait pas de mec à 2 milliards si on peut finir. Moi. Si on peut finir. Bah si parce que il y a des games où tu prends des fois 5, et trucs comme ça. Ah vois. ouais j'avoue. Et mec quand tu termines les météorites ça doit être incroyable. Ouais il doit y avoir un gros diamant au bout. Bonus level, oh la la, voilà. mec là je suis trop bien hein. Il commence à avoir des trucs que moi j'ai pas Attends mais tu as tous ces avoirs là Ah non dommage oh. Score x5, c'est fou hein. Là je suis trop bien, les gars là je suis trop bien J'en ai eu 18 sur 20 9000 et je crois c'est x5 <rire> Marou en PLS Il va mais pas je, manger je, ce je soir J'ai jamais goûté le, le, le, le goût des burgers <rire> J'ai 250 Ah c'est pas assez moi je pense. Mec, une pense extra live c'est 800. Je pense t'attends. Ouais, j'attends. j'achèterai un Extra boulette peut-être mmh. Non, j'attends, j'attends. En vrai, je peux me permettre d'attendre, mec. J'ai un quadruple. plus, j'ai beaucoup de bonus là. Hein. Ah, mais on voit à gauche mon oh, niveau de speed. Ouais oh, oh, j'ai eu chaud. T'as eu tellement chaud. Oh non Sucker, il t'a oh, dit. Oh non mettez à gauche, on voit mon niveau de speed et tout. Oui. Genre le S, c'est ma barre de speed. c'est quoi on, on... Le B, c'est. J'en sais rien. Et le thé, j'en sais rien non plus Allez capture moi ça Hop et toi tu peux Oh non Si je suis... tu petite. peux en capturer un peut-être Avec le temps Allez faut que je me dépêche Allez dépêchez vous de venir Mec attends si je les aspire tous Oh, oh, oh le move Oh les bâtards Je pensais ils allaient venir Ah oh, mais du coup les petits ils font des trois Oh la pièce verte Je sais pas ça donne combien mais ça doit être pas mal Putain mais ça reste à l'infini ça Money Ah non Et là je suis trop bien. Hein. Frérot je te souhaite bonne Ah troisième boss Ouais là je te souhaite bonne chance hein le Wow wow wow wow wow Ok t'es bien t'es bien t'es bien t'es bien En vrai j'ai juste perdu les aliens Et tu sais que je suis toujours pas mort une fois je crois hein. Ouais je crois que t'as pas Il est non mais... Là il va y avoir avec un Je connais maintenant ça y est ça y est Ils arrivent par là en premier Oh les bâtards tu Oh les, les bâtards tu les as eu, score x2 Oh je suis con je crois que j'avais en x5 non Non tu l'avais perdu je pense Ah oui j'avoue J'avais eu le sucker Avec ton sucker <rire> là <rire> Eh mais attends mais mec je suis trop bien hein Là pendant que le shop peut me mettre bien je pense Je pense t'as 400 ou 500 J'ai eu pas mal de pièces Peut-être 350 Ouais Putain mais c'est est trop... Est-ce que j'achète le quad Euh c'est quoi plasma Plasma ça a l'air trop chiant. C'est quoi laser beam Eh ben, <rire> hey, j'attends j'attends je prends le risque. Déjà vu. Allez, mon pote. Laser beam, ça a l'air fort, mais peut-être que ça te cache la vue, je pense. Pourquoi Parce que ça te fait des... un laser constamment. Putain, mais eux, ils sont dangereux, wesh. Ah, laser beam, ça veut dire quoi, beam Ça veut dire rayon. Ah. ouais il esquive, lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, plasma, j'aimerais bien. Mais Plasma, des ça a l'air cheaté. Les gars, vous pensez, vous pensez c'est qui qui gagne Moi ou Amaru Pour l'instant, je suis bien parti. Aïe hein. aïe aïe. Oh, c'est dur là. Oh. oh, venez, venez. Oh, les bâtards. Ouais, eux ils s'approchent plus, ils sont trop prudents. Oh, les Ils sont rafalés. Oh non, du coup, j'ai un double shot. Après, le double, je trouve, il est peut-être mieux que le triple, non Ah, parce qu'ils vont tout droit Ouais, le triple il va un peu trop partout. Oh, On enlève pas du devis. Et là, du coup, tu repasses à single shot Là, ça fait. Ouais. Là, j'ai ouais. plus qu'un tir. Ah, c'est pas vie. facile, hein. Ah là c'est. Wesh J'ai pas vu ça t'as. Wesh Attends mais là c'est impossible Jamais tu pire ça Mais, <rire> mais non mais là c'est impossible frère Dis-moi. Non Après, après je pense que t'as fait une meilleure game quand même hein Ouais là, oh. En... Oh, là la, oh, la, oh la la la là la la la la Est-ce que je vais à 400 000 Non Ah non 392 000! <rire> laisse-moi laisse la le sentir, mais... laisse-moi le sentir, laisse-moi le sentir Sans le burger. J'aspire son énergie vitale sans le burger. craque. C'est bon. C'est bon. Je suis rodé. Je suis rodé. Je suis rodé. Je suis rodé. Eh les gars, vous kiffez le jeu ou pas Eh hey, je te jure, aux Edevents, je le finis. Ok. C'est quoi Une petite poche d'argent. Oh, oh, oh What Oh gros, c'est trop dur Ok, bon, c'est pas de l'oseille. Tu commences quand même bien. C'est pas de l'oseille, mais c'est des points. Ok il ski. NON mais c'est oh, pas oh, possible oh, oh, oh, oh. <rire> Aïe aïe aïe Il a déjà plus que 2 vies hein. Il a déjà okay. Après moi j'ai perdu mes trois vies d'un coup donc en vrai euh, Oui c'est vrai. Ça veut rien dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là il, là il démarre ici. Je crois que t'es un peu trop loin. Oh t'es bon Oh là là là là Marou quel crack Tu bait. <rire> <J 'étais rire> Ouais, J'étais bien placé Ok, oh, ça fait ce ça... Oh, il y a les, scra... les... Euh... extra time, euh, comme euh... ça il a pas les extraterrestres. Oh, t'as oh, oh, eu chaud! <rire> il a fait foncer dessus, frérot. Attends, -tu on va tuer lui d'abord. le petit histoire d'être tranquille. Là, c'est un v1 contre le boss. En vrai, les boss sont pas très bons. Oui, c'est vrai que c'est plus les petits qui sont chiants en fait parce qu'ils sont beaucoup. Ouais, ils vont partout aussi. Voilà. Hop là! Ok, sans souci. Ça se met bien. Level 4K Mikaze. Rassure-moi, je suis mort qu'une fois. Ouais, t'es mort qu'une fois. Ok. 13 de vie. Ah merde. Non, oh oh, non, mais frère. Prête... Mais, gueule... mais toi, il tirait pas. Je me souviens, il tirait pas. T'es un qui en bonus. Oh non, mec. Non, mais au pire, tu veux pas mourir et refaire une game? Non, non, non. J'ai un homme d'honneur, moi. Il est où le dernier? <rire> non, pitié. Ok, c'est bon. Oh, mec. Monsieur, vous as avez 4 dollars. Voulez-vous acheter une canette de coca? <rire> ah, <rire> non, bah, <rire> même pas. Même pas de chop. Ça fait mal. Ok. Oh pièce bleue. Ok on la secure. Ok magnifique. Un peu. Oh là là mais attends tu le mets bien hein, en termes de moula. La moula gars. Hein. Là c'est dur. Tu dois passer un truc comme ça. T'as une vie. T'as pas d'autre tir Oh t'as le scoop. C'est quoi ça C'est truc pour aspirer les aliens. Ouh. Ah non. Ah non. Auto fire. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais ça pas ah, bon, Oh dangereux. Oh t'as pris des risques mais quoi, ça mais c'est passé. L'extra speed, le vaisseau plus rapide, c'est mieux. J'ai vu S, j'avais peur que ce soit le sucker. Non, le sucker, c'est la tête de mort. Pour les balles c'est mieux. Ok. Amaru, ah, va-t-il repartir avec un meurieur. Mais donnez-moi un bonus, donnez-moi des vies, donnez-moi des trucs, pitié Oh là, c'est dur parce que là, il s'approche. C'est quoi le X Je sais pas, t'as eu un E, mec. Ah, peut-être quand tu. Ok, j'ai une théorie, il y a des jeux comme ça. Genre quand tu ramasses toutes les lettres, ça te donne une vie. Je sais pas si ah Donc un X, à un oh, E oh, oh. Il te faut un S et un E et ça fait sexe <rire> Non mais là, attends Ah mais il te tue pas De quoi il te tue pas Il y en a un il m'a traversé mais il te tue pas quand il te ah, traverse Ah non faut que tu prennes une balle Oh Ouais t'as vu il te traverse Mes parents ils te cherchent <rire> Ok Oh, oh, oh non t'es dans la <rire> merde Aïe aïe aïe Oh okay. T'as fait ce qui Mec t'as eu trop de chatte non, c'est pas de la chatte, je sais comment faut faire. Arrête. Je te jure, j'ai gâté. Tu dois te décaler au dernier moment Ouais. <rire> il sort de l'écran. Oh non Il va tirer quand même. Oh, il tire. Oh, il en tire deux, il en tire deux Oh, mais t'es. Oh. NON Quoi Bonus level Non, non, tu vas mourir. NON <rire> <rire> Il est par terre, il a pas de burger, <rire> il est nul. Il est nul. Oh putain. Ah j'ai tout perdu. Ah mais j'ai tout perdu. Frérot tout... je te laisse en faire une. C'est vrai Ouais. Vas-y. En vrai j'ai envie, envie que tu. gagnes un burger <rire> euh, Non frérot, je peux pas le laisser. <rire> Mec t'as vu ou pas Cette chaise, elle est horrible Ouais les gars, je vous jure qu'on veut pas exprès. Vraiment la chaise elle. Euh... Bon maintenant je sais. <rire> Maintenant je sais. <rire> bon, je vais m'appeler Dernière Chance. Ah, ça marche ah pas. Ah oui, attends. Bam. Ça te change de PC quand tu cliques là Ouais, c'est trop tard. <rire> dernière chance. Allez, frérot. Okay. Le level. À gauche, à gauche, à gauche. Va à gauche, va à gauche. Ok, il est bon, il est bon. Va-t-il mourir C'est bon, je l'ai Va-t-il mourir dès euh, les premiers monstres Je te jure, tombé, ça m'a réveillé un peu là. Ok, oh, t'as le... le truc pour les rendre ah. <rire> C'est mieux que rien, on non. prend Un petit diamant, quand même 1000 points hein. Ok, ça part, niveau 2 Oh, oh non recommence. <rire> re recommence <rire> <rire> Mais tu veux vraiment que je gagne hein. Non mais là mec, tu, tu commences trop mal Allez Amaro <rire> <rire> Les gars, ayez, ayez un pote comme Michou crois en moi c'est important d'avoir des gens qui ont confiance en soi okay, dans déjà la vie. Pour tu penses avancer. avec euh, une extra boulette. Tu peux tirer plus vite du coup. Oh, triple shot okay, Alors là, avoir ça dès le début, c'est pas, Je perds pas, je perds pas, je perds pas, je perds pas, je perds pas. Là, tu peux aller très très loin. Je perds jamais. Là, c'est au mid, non Ouais. Mais fais B, mec. Oh là là, il est bon, il est bon. <rire> Mais. <rire> Oh la la la non Après ça va j'ai un double quand même Après il te reste de vie et t'as un double shot En vrai tu peux tu peux aller loin Merde Il se fait avoir tout le temps <rire> Mais tu sais qu'en règle générale je suis connu pour être nul aux jeux vidéo Ah ouais Ah ouais en vrai, ah vrai, bah, vrai ouais. bon en vrai <rire> Ok Parce que non, moi normalement bon. je suis pas très bon non plus et là je te filme sur tous les jeux Tu sais que j'avais regardé les stats de l'époque à Fortnite parce que je jouais et quand Tixi, il a fait son world record, j'avais plus d'heures de jeu que lui. Ah oui. Ouais Pour te dire un peu le retard qui nous séparait, tu vois. Genre je lui mettais deux fois son nombre d'heures. Oh, t'as un, un shield là, t'es bien. Là tu sais que tu peux foncer dans le tas. Mec, avec la poisse que j'ai, je serais capable de. <rire> de perdre le shield. De le perdre le shield. Une... Ouais, ouais. <rire> ok tranquille Ok le shield va disparaître dispara je crois. Il commence à clignoter. Un petit... Ah il est pas, il est pas indéfini Non. Ok. Il il c'est bon. Ok c'est passé, là c'est Kamikaze. Euh, c'est pas un level bonus parce que du coup ils peuvent tirer quand même. Ah, ils ont tiré. Ok. Mais là, on sait que si tu les butes tous, ça te donne tellement de score Ah ouais? Y a Mais tu des... me hype, tu me hype aussi. Tu dis, tu les tous là. Mais gros, je vous la sécurité. Moi, oui. j'ai rien demandé, j'étais bien. Oh là là, il a plus qu'une vie. Un tir à un. Il a pas d'argent. <rire> il est tombé de sa chaise, <rire> il a pas <rire> de burger. <rire> bon, bah, moi, je vais Là, c'est ici, je, là, je crois. Okay. Oh, il est bon. Dommage t'as pas eu l'extra speed Ah non c'était un S Ouais c'était un S Attends ah, il un... y a un T, un S, un E et un B Bst. <rire> Tu m'emmerdes toi Attention les aliens vont arriver Les aliens vont arriver <rire> Ok c'est bon, okay, bon. <rire> Level 6 Level 6 Là là il faudrait un quadruple ou un triple shot Un bail comme ça Attention il a pas eu de balle, c'est très propre Oh le triple shot Ah ouais Ah ouais Ok le triple shot qui fait du bien, après il n'y a plus qu'une vie Ça peut aller très très vite une vie hein. Ok c'est bon un Oh t le thé Oh mais je l'ai déjà. déjà Ça donne de... Ouais, des gold peut-être Ça rien du tout Oh là le triple shot il va... Oh Il y a le truc, c'est quoi ça Je sais pas mais je le prends quoi Mémorisation Find de pair en collect the bonus Oh Hein What ah j'ai capté Ah oh, c'est trop d'art Tu dois relier les mêmes trucs avec les mêmes trucs <rire> Oh il est bon Ok R100 Attends le R il était là Ok R Là il y a trou et trou Et trous. Ah, ok. Mais après, les. Oh Ok, c'est bon. 25 000 points, tu ouais. Et t'as eu tous les trucs. Ah, en fait, ça écrit extra. Et je gagne une extra vie. Ah, je pense. T'as capté Ah, ouais, avec toutes les lettres, ça fait extra. Oh. C'est faisable. C'est faisable, c'est faisable. Oh. oh, dangereux ça. Toi, tu, ah restes, toi, tu restes devant, mec. Ah, mais ils tirent pas ceux-là, c'est un bonus. Euh... Ah, c'est un level bonus. Ouais. Ah, mais oui, ok. Ok. Bon, t'as pris beaucoup de temps. pourquoi je t'ai dit Non, en vrai, j'ai envie de taille dans temps. Je pense que tu peux le faire. Mais moi mon but c'est vraiment aller plus loin possible là dans le jeu Mais frère je te jure qu'il faut que tu le finisses vraiment A la fin on doit avoir un boss de fou Mec ça doit être trop bien Mec je suis accro au jeu Les gars vous en pensez quoi du jeu en vrai oh oh, oh, de vrai honnêtement Oh oh, t'as les météorites, la chance Ok. Oh C'est la première fois que tu les as hein. Ouais. On va voir Amarous va-t-il s'en sortir Allez donnez moi des diamants, des émeraudes, des rubis, des saphirs Des cristaux <rire> Y'a rien s'il y avait une météorite ressemble ressemblait trop à un diamant T'es mal Oh ça a pris Ça prend des chemins compliqués Ça <rire> prend 1000 points Et attention la moitié du chemin a déjà été faite Compliqué de prendre le diamant vert Impossible il était impossible ouais, il à prendre je pense Ok oh là là il là, y a beaucoup de météorites Mais il s'approche vraiment de la fin Amaru va-t-il le faire Va-t-il <rire> oh, C'était impossible hein. oui, C'était impossible C'était très très proche par contre c'est dommage Il te manque un E et un A Extra Ah ouais il manque un E un A Et les gars il a une extra vie hein. Enfin bon ce que c'est ça Oh les gars la tête de mort, là, surtout quoi. Hein. Oh Fais gaffe parce que eux ils tirent beaucoup hein. Ok il en reste plus beaucoup En plus ce qui est bien avec le triple shot en vrai C'est que Ouf. tu peux tirer En n'étant pas sur la même ligne qu'eux Oui comme ça tu prends pas de risque. <rire> Après. <rire> Après. Allez quand s'il te plaît, j'ai pas envie que des fusées. Ok, bon. <rire> okay il l'a eu, il l'a eu, il a eu. Non mais les fusées, c'est une galère. Hein. Niveau 11, hein, c'est pas mal. Hein. Par contre, ce niveau va être compliqué. Il y a le boss. Eux, ils se baladent un peu partout. En fait, le, en vrai, l'objet le plus cheaté tu sais, c'est quoi C'est le truc pour les recruter dans ton équipe. Franchement, j'ai bien envie de dire bouclier aussi. Hein. Non, parce que le truc pour les avoir dans ton équipe, t'as des tirs en plus et en plus, ils te protègent. Oui c'est vrai, il tank, ah oui c'est comme un double bouclier mais plus ouais, un frère. triple shot Mais oui frère c'est trop cheaté Ok oh, T'as déjà tué le boss, par contre faut tuer eux deux Sinon tu sais ce qui arrive, ah il y en a eu plus qu'un C'est bon ok Est-ce que tu commences, tu, commences à, tu commences à trembler un peu ou pas Bah là euh... Ah mais ouais après t'arrives au vaisseau en fait c'est là où je suis mort moi Après t'as pas eu de x5 et tout Moi j'avais eu des x5 C'est quoi ça Oh c'est le scoop Ok Oh Mec heureusement que tu les as. Ouais tentés. oui vraiment, <rire> parce que si vraiment. vraiment. Une balle. <rire> ok. Mais là c'est la C'est ça va être le shop je crois. À moins a moins qu'il y ait un bonus. Non c'est le shop. Est-ce que t'as eu de l'argent mmh, Je crois pas. <rire> as ah T'as 50 <rire> On ouais. racheter un truc parce non, que tu non, vas mourir là. -bas. Je prends rien. Ah ouais Ouais je prends rien. Mais moi je pense que tu vas mourir Mais hein. bon, de la speed pour mourir plus vite. Là, là t'es t'es quasiment à l'endroit où je suis mort. <rire> <rire> Après si j'avais pas perdu mon, mon scoop T'as 130 000 frère as, Franchement t'as vraiment été exceptionnel Je ouais, pouvais pas gagner Ouais c'est vrai, vrai. Et, Je vais m'appeler Dommage Pour le burg. <rire> <rire> pour le burg. Aïe <rire> aïe aïe aïe aïe Et ben les gars Les gars Michou champion incontesté sur tous les jeux hein. Champion des jeux rétro en fait Ouais Mec champion des jeux rétro je sais pas comment tu fais. Donc moi je repars avec ça frérot. Vas-y bah moi je repars avec ma petite bouteille. Let's go J'ai mal à la taille de la Kishta. T'es mal à la taille T'es mal à la taille de la Kishta Oh bon. la là, là, ça va se régaler Ça va se régaler Putain mais du coup en vrai j'ai envie de t'en donner un quand même. Ouais vas-y donne-moi celui avec ouais. la salade. Ouais. En vrai je vais t'enfiler. Avec la salade, c'était. Attends vrai. mais viens on les ouvre Vas-y. Attends c'est lequel avec, avec, avec la salade. Bah les gars en vrai, vous avez kiffé le live ou quoi Merci d'avoir suivi le live les frérots. Encore merci à McDo, hein. Encore merci à McDo d'avoir suivi McDo, vous nous strax. régalez. Ah, ça c'est cheese, ça. Ça c'est sur c'est cheese. Ça, ça c'est le mien, tu vois. Quand il y a ta salade lolo, et un gros steak lolo, comme lolo, ça. Lolo. ça ah ouais, ça c'est le deluxe. Nickel. Ça c'est le deluxe, frérot. Attends, mais normalement, il y a un bacon aussi. Ah, mais ça c'est deluxe aussi, hein. Oh. Mec, ce... là, j'ai envie de taper un vrai croc oh. Attends, est-ce qu'il y a bacon ou pas Après, il y a peut-être pas bacon Ça c'est un cheese, Ouais, ça c'est un cheese Ça, ouais, ça ouais, c'est un, un, un cheese, on reconnaît, il y, a, il y a un petit peu de ketchup Ok Ouais, ça c'est cheese hein. Ok, bah magnifique Magnifique frérot, on va se péter le vide Oh là là là là, on va bien manger Ah les gars, j'ai tout perdu C'est déjà fini, en vrai c'est passé vite, hein. mais ah, ça fait deux heures, frère J'ai tout perdu, oui c'est vrai Moi je trouve que c'est passé grave vite Ouais en vrai, c'est passé vraiment vite. Et eh ben, toi, t'as gagné quand même un petit burger. Franchement, je suis, je suis gentil. Let's go. Merci Michou. Merci as Michou. T'as tout perdu. En tout cas, j'ai vu vos messages d'encouragement à droite là. Ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Ouais, mais en vrai, je pense que même, même moi, j'avais un peu envie que tu gagnes. Parce que là, j'ai été obligé de te donner un burger. T'imagines comment t'es nul? <rire> Bon, les frérots, merci d'avoir suivi, merci d'avoir suivi le live, vous êtes les boss Et euh, je vous fais plein de gros bisous Et nous les gars, on se dit à bientôt pour un prochain live euh, Une prochaine bah, une nouvelle vidéo demain, nouvelle vidéo demain 11h15 Merci frérot d'avoir été présent Merci les frères T'es venu du sud en plus Ouais, j'ai pris l'avion T'es déter, hein, déter Les frérots, <rire> des bisous, vous êtes des cracks Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live